Bonsoir, c'est lundi 22h et comme d'habitude, je commence à l'heure. Bienvenue à tous, c'est de nouveau un nouveau numéro du Talk Talk Show avec ce soir... Pascal Aumont, vous allez voir, on va passer une soirée extraordinaire, on va parler prise de parole, mais on va se baser sur les, ben, les candidats de la campagne électorale, bien entendu, c'est la présidentielle, donc forcément, on est obligé de regarder ce qui se fait de bien, ce qui se fait de moins de bien, et on va voir comment Pascal Aumont va se faire l'avocat de l'un ou de l'autre, ou pas, ou moi on verra. Ensuite, nous allons aussi euh, accueillir Pascal Lefebvre, qui est aussi euh, délégué de la Ligue des Optimistes de France, qui va nous faire une chronique de trois minutes et pas une minute de plus. Il s'est préparé avec toute l'expérience qu'il a et nous aurons l'occasion de l'entendre en toute première partie de, euh, de cette émission. Merci encore d'être aussi nombreux présents. Nous sommes déjà euh, plusieurs dizaines, je vois une vingtaine présents euh, pour le début de cette émission. Vous allez venir progressivement et je sais que vous nous regardez aussi beaucoup en replay puisque je vois le nombre de vues augmenter dès le soir et le lendemain dans les 48 heures qui suivent. Merci beaucoup de me suivre sur LinkedIn, Facebook et YouTube avec cette émission en direct. En direct, pourquoi Parce qu'elle nous permet également d'interagir, réagir avec vous, euh, voir vos réactions, euh, voir comment vous allez. Et D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire comment vous allez, n'hésitez pas de me dire d'où vous venez. Je trouve ça toujours très chouette de savoir d'où vous venez et Dites-moi une note de 1 à 10, comment vous vous sentez Puisque c'est une émission qui se veut être anti-morosité et bonne humeur, eh j'espère que cette émission vous donne un peu la pêche et la banane, surtout quand vous l'avez regardée. Donc, euh, sans plus tarder, je vais regarder un petit peu où vous en êtes. Voilà, René, bonsoir René, heureux de te voir, un fidèle au rendez-vous. Nous avons Solange, maman. Bisous maman, toujours bien de te voir, euh, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir dans l'émission. Christine, bonsoir, bonne Saint-Valentin à vous deux. Eh bien, je n'hésite pas même à te montrer Anne qui est là, qui se, fait, qui se met la, la main dans les cheveux, qui va nous faire la chronique parce que oui, euh, Anne, bien entendu, nous fait la chronique de synthèse de ce qui va se dire ce soir. Donc, euh, elle a pour objectif de bien écouter tout ce qui se dit parce que, eh bien, euh, elle va devoir tout répéter et voir si elle a retenu le principal. Euh, nous avons Christophe, bonjour Christophe, Pascal Aumont, on l'appelle Cyr parce que c'est l'ensemble du musée Grévin. <rire> à lui tout seul! Ah, c'est beau ça! Monseigneur Aumont, nous allons t'accueillir dans quelques instants. C'est très beau, très très beau. Merci, euh, frérot. Euh, Chris, bonsoir Michel, bonsoir la Seine et Marne, bonsoir Pascal. Nous avons oui deux Pascal, Pascal avec un S. Allô Christelle, bienvenue dans l'émission, heureux de t'y retrouver. Nous avons également Sylvie. Rebonsoir du 83 et du 9 sur et, 9 sur 10. Oui, du 83 et du 9. Comment tu fais pour être dans le Var et dans la lire en même temps <rire> Voilà, 9 sur 10, ça c'est quelqu'un qui a la patate. Euh, merci encore pour ceux qui ont assisté à mon premier live dans le groupe euh, le groupe que j'ai créé la semaine dernière euh, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler j'ai créé un, un groupe qui s'appelle développe ton business euh, un programme de coaching pour affronter la solitude de l'entrepreneur et euh, multiplier ses résultats. Tu peux t'inscrire dans le groupe tout le monde y est bienvenu que tu sois euh, créateur d'entreprise ou que tu sois toi-même euh, déjà en entreprise et bien dans ce groupe qui est privé nous discutons de toutes les problématiques que tu peux rencontrer et surtout pour surmonter cette solitude du, du dirigeant, de l'entrepreneur, tu te retrouves face à des problèmes et ce soir à 18h, j'ai fait le premier live et nous avions déjà pas mal de personnes et le groupe que j'ai créé il y a une semaine compte déjà plus de 200 inscrits. Je vous remercie pour votre confiance et pour les échanges qu'on qu va avoir. Donc, n'hésitez pas à regarder. Euh, C'est euh, voilà, un programme qui peut être très intéressant si tu es entrepreneur, chef d'entreprise, dirigeant. Euh, bonsoir Ariane. Ça fait longtemps. Ben oui, je t'ai vu tout à l'heure. <rire> euh, Flo, salut les cous, Salut les couzes. Tiens, regarde, il y, y a ta cousine qui est là. Donc, euh, voilà, un petit bisou. On On en passe. On en profite pour repasser des petits messages familiers. Aujourd'hui, je suis dans 54, de retour, donc près de Nancy. Tu es bien rentré avec ton camping-car, chère Christine. Voilà, les amis, donc ça c'est pour aujourd'hui. Donc nous allons avoir beaucoup de choses à voir avec Pascal. Donc sans plus tarder, je vais d'abord passer avec le premier Pascal, Pascal Lefeuvre, qui est donc euh, délégué de la Ligue des Optimistes. Mon cher Pascal, après ce jingle, c'est à toi. Mais il est où d'ailleurs ce jingle Eh bien, il n'y en a plus. Voilà, il n'y a plus de jingle. <rire> il y avait un jingle. On me l'a fait, il est parti. Attends, attends une seconde. Hop. Et c'était pas celui-là, mais bon, c'est pas mal quand même. <rire> wow, Bonsoir mon cher. Bonsoir, comment vas-tu Salut Michel, impeccable, je suis ravi d'être présent. Merci de m'avoir invité. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, euh, délégué de la Ligue des Optimistes, aujourd'hui, tu as pour mission de nous faire une petite chronique en trois minutes. C'est à toi. Voilà, une petite chronique en trois minutes qui vous partage mon expérience euh, d'entrepreneur où euh, il a fallu que je rebondisse à un moment donné dans ma vie. Et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est... Euh, euh, les deux, les deux supports, l'huile dans les rouages qui m'ont aidé à rebondir, à reprendre un nouveau départ, c'est d'avoir une vision des choses optimiste et l'humour. Alors bon, l'humour, on n'est pas tous égaux devant ça. Euh, ce que je vais vous partager là, c'est une aventure que moi j'ai vécue, euh, j'espère que ça va vous inspirer, je, je vous la partage, je ne suis pas là pour vous convaincre, c'est comment en étant optimiste à la base et euh, dans un, en gardant l'humour sur soi, j'ai réussi à, à redonner, euh, euh, revenir à l'essentiel pour rebondir suite à des gros soucis professionnels, etc. Euh, j'ai beaucoup travaillé sur un sujet qui s'appelle euh, le sens, forcément, de ma vie, mais j'ai retravaillé sur mes valeurs. Qu'est-ce qui faisait sens pour moi aujourd'hui, à l'âge que j'avais à l'époque c'était J'avais 40 ans à peu près, donc il y a une quinzaine d'années. Euh, j'ai travaillé pour revenir à réussir à réaligner la boussole et la montre par rapport à tout ce qui se passait dans mon esprit. La boussole, comme je le dis souvent, c'est faire les choses avec du sens, et la montre, bah, c'est mon temps. Comment j'utilise ça Donc, j'y vais cache l'outil. Il faut partir du principe que, en fait, les vérités dans la vie d'adulte que l'on a aujourd'hui ne sont plus les nécessités que j'avais quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ou 30 ans. Donc, pour me réaligner sur ce qui faisait sens pour moi en ayant progressé en chemin, j'ai je vous, je vous encourage à déjà faire une première liste d'une quarantaine de valeurs. Vous retirez la famille et vous retirez l'argent et vous faites la liste de vos valeurs, euh, l'authenticité, l'amitié, le respect, etc. Vous allez chercher une liste d'une quarantaine de valeurs. Une fois que vous avez ces 40 valeurs, vous extrayez vos 10 principales de cette liste. Donc, vous faites une liste de 40 valeurs intuitives, vous sortez vos 10 premières valeurs et vous les classez dans un certain nombre. Ensuite, vous faites un classement hiérarchique de cette liste de 10 valeurs. Vous comparez la une et la 2, la une et la 3, la une et la 4, etc. Vous les comparez toutes deux par deux, et puis vous allez voir, vous allez obtenir un second classement. Donc d'abord, vous avez fait un premier classement d'une liste de 10 valeurs, et puis en les comparant toutes les unes aux autres, vous allez avoir un nouveau classement. Et vous allez vous rendre compte en fait que le classement n'est plus le même. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, les vérités d'hier, ce qui faisait sens pour vous à travers votre culture, votre éducation, ce que vous ont euh, euh, transmis vos parents, la famille, etc. Bah, finalement, aujourd'hui, ce qui vous anime, c'est plus ça. Et comme on ne peut pas agir sur le temps dans notre existence, mais sur ce que l'on fait dans le temps, autant, autant faire des choses qui font sens pour soi. Et c'est ça qui m'a aidé, moi, lorsque j'ai extrait ces dix valeurs euh, hiérarchiques à redonner du sens à ma vie. Aujourd'hui, mais, mais parce que Ensuite, vous. alors c'est difficile, j'aurais dû vous préparer un cercle, mais vous… Ah oui, mais bah, alors je vais devoir t'interrompre, parce que le, le but du jeu, c'était de faire une chronique en trois minutes, et là tu nous fais une belle ferme... formation en cinq minutes, et effectivement, le cercle, je vois ce que tu veux dire, c'est un outil très très puissant effectivement sur oui. la priorisation des valeurs, euh, et donc juste pour conclure, est-ce que tu peux conclure en nous disant euh, en quoi ça va nous enrichir d'utiliser cet outil eh bien, vous allez vous rendre compte que les valeurs que vous avez aujourd'hui n'ont ce plus celles que vous aviez avant. Et vous allez réaligner, en fait, vous allez retrouver le vrai sens de ce qui est le sens pour vous aujourd'hui dans votre existence, qui n'est pas du tout celui neuf fois sur dix que vous aviez quand vous aviez dix, vingt ans, trente ans, puisque les vérités d'hier ne sont plus les nécessités d'aujourd'hui, en cinq minutes. <rire> merci Pascal. Désolé Michel. Merci beaucoup d'avoir euh, relevé le défi. Je sais que ce soir en plus tu dois chanter, tu vas continuer à étudier ta voix, donc je vais te libérer. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et je te dis à très bientôt Pascal. Bonne émission, à bientôt. Salut Michel. Ciao. Voilà, merci beaucoup Pascal. Du coup, on va, on va passer au, au prochain Pascal, Pascal Aumont qui est l'invité de ce jour. Et du coup, là j'ai vraiment euh, le bon jingle, c'est celui-là. Tu vois Pascal, quand on veut faire tout tout seul, à un moment donné, on ne s'en sort plus. Ça peut être difficile. Oh, bah, euh, bah, je vais faire un, un, un bonsoir tout seul quand même. Bonsoir Michel, bonsoir Anne et bonsoir à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et, et qui adorent les jingles. Moi, qui adore les jingles et accessoirement qui aime bien mon émission aussi, quand même. Ben oui, quand même. Mais les jingles, c'est l'habillage. Et comme on le sait, l'habillage, ça fait aussi partie de la qualité de l'émission. On essaye de faire quelque chose de dynamique, de sympa. Voilà, on essaye souvent de se renouveler. Et puis, bon, le Talk Talk Show, tu le sais, tu as participé à la première saison. C'est la deuxième. Le format est un peu différent. On est plus sûr. Le partage de pro, d'ailleurs, dans le lien de cette vidéo, il y a ton lien direct vers LinkedIn, hein. c'est plus que symbolique, vers LinkedIn. Mais tu as aussi un site internet, euh, Pascal, donc qui, qui s'affiche là maintenant. Tu vois, regarde comme c'est bien. As ça, Bravo, ça marche quand même. Me. Alors, Bravo. Pascal, qui es-tu ben, tu, tu es un spécialiste de la prise de parole en public, tu es comédien, tu es metteur en scène, tu es maître de l'improvisation, tu, tu es formateur aussi, et tu utilises aussi la méthode DISC, une méthode que je connais depuis très très longtemps aussi. Je suis jaune et rouge. Tiens, c'est étonnant. <rire> <rire> voilà. Euh, donc, pour ceux qui sont intéressés pour, bah, pour euh, comprendre ce qu'est ce disque, qui est en fait une méthode de communication et de compréhension de l'autre, euh, bah, allez voir euh, Pascal et sur son site. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Pascal euh, Tu as, as dit plein de choses. Je suis marié et papa de deux super enfants aussi. Alors, quel âge ont tes enfants Ils ont 12 ans et 10 ans. Voilà, cinquième, c'est il ah, y, y a de l'ambiance à la maison, quoi Exactement. Bon, là, il dort quand même. <rire> Alors, Pascal, euh, parle-nous un petit peu de ton activité professionnelle. Euh, Aujourd'hui, en, en, en temps de crise sanitaire, je sais que tu, tu donnais aussi beaucoup de conférences, euh, tu donnais aussi beaucoup de formations, euh, tu en donnes encore beaucoup, ça reprend Qu'est-ce qui se passe un peu pour toi Ton actualité alors, 2020 a été une année euh, où j'ai fait beaucoup instituteur, hein, euh, comme Astute, on en avait parlé oui. à l'époque, <rire> pour mes enfants. Et, euh, et 2021, ça a bien, bien, beaucoup, beaucoup redémarré euh, au niveau des, des formations. J'ai fait beaucoup de formations en 2021 et j'en ai beaucoup en 2022 aussi. Donc, je, je me balade à travers la France. Je suis beaucoup dans le TGV avec un masque et sans manger. <rire> et... Euh, <rire> Et les conférences. Alors en 2021, j'en ai eu quelques-unes en distanciel, très peu en présentiel. Et 2022, bah ça reprend doucement. Il y a des demandes à droite, à gauche, pas mal dans des dans des clubs d'entrepreneurs, tu vois, des CJD, des clubs d'entrepreneurs vers le Mans, vers Angers, je sais pas, j'ai mon petit coin là-bas, vers le Mans, vers Angers. Il se passe oui. des choses. Mais je vois qu'on a quand même des gens du CJD qui nous écoutent aussi. J'ai cru voir passer, à temps que je redégroule tout ça, on a eu quelqu'un qui nous disait bonjour. Voilà, Anne, Anne qui nous dit euh, bonjour du CJD Besançon. Voilà. Eh ben voilà. Ah, J'ai un... envie d'aller visiter Besançon, formidable. Ah, c'est très beau, Besançon. Alors, Pascal, nous, on s'est connus parce qu'on a, bien entendu, des métiers similaires. On est conférencier, on s'est connus euh, par le biais de l'Association française des conférenciers professionnels. On s'est rencontrés, on a eu l'occasion de travailler ensemble à plusieurs reprises. Euh, et puis, outre ça, tu fais des spectacles aussi. Donc, tu ne, tu ne donnes pas que des leçons, tu te fais plaisir sur scène aussi. Oui, oui, oui. J'ai un, moi je suis imitateur, donc j'ai un, un seul en que j'ai créé au Festival d'Avignon en 2018 qui s'appelle La vie rêvée des autres et l'idée c'était d'imaginer la vie de Fabrice Luchini, Roberto Benini, Régis Laspalès, Jean-Pierre Bacri, Raymond Devos. Guillaume Gallienne, et je crois que j'ai cité les six, s'ils n'étaient pas devenus célèbres. Donc cette histoire commence dans le salon de coiffure de Robert Luchini parce que c'est son premier métier et c'est son vrai prénom. Et l'idée, bah, c'est que Robert Luchini est resté Robert Luchini, le coiffeur. Il fait des mises en plis, tu vois, le mec, le mec fait des couleurs, il kiffe. Et à Jean-Claude Bacry, bah, je, je suis prof de français. Et tout ce petit monde-là se retrouve et, et se pose des tas de questions. Et ce sont des questions que tout le monde se pose à un moment donné. C'est, euh, tiens « Si ma vie avait été différente, si j'avais fait autrement, si j'avais fait d'autres choix ou si j'avais tout simplement osé. » Donc, euh, ce spectacle d'imitation, ce n'est pas le spectacle classique euh, avec des petites blagues sur euh, le grand âge de Brigitte Macron ou ce genre de choses. Non, c'est un spectacle drôle, poétique et que j'ai joué pour la dernière fois. Il y a un moment maintenant, ça doit faire un an que je l'ai joué la dernière fois. Bon, bah, Avec la pandémie, il s'est passé plein plein de trucs, donc je serais ouais. content de le reprendre un jour. Et euh, ou de créer d'autres spectacles. Et puis, il y a un autre spectacle que je joue régulièrement en entreprise qui s'appelle Process Comedy. Process Comedy, ce n'est pas le disque, c'est la Process Communication qui est un outil assez similaire avec six, six personnalités au lieu de quatre. Et on joue ça, on joue ça en entreprise. Alors, ce n'est pas moi qui suis le créateur du spectacle, moi je suis interprète du spectacle et on illustre les personnalités de la Process Com. En, en, en utilisant les imitations Même, il bah, y a Adrien qui était ton invité de la semaine dernière Ou de la semaine d'avant, je ne sais plus Il est venu te voir la semaine dernière Il me voir à Bordeaux voilà. Et il m'a dit que c'était sensationnel Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir, je suis très content de le voir Alors, ce que, ce que j'aime chez les artistes C'est que quand ils font des spectacles Et moi-même pour avoir assisté plusieurs fois à des spectacles au, au, à Avignon Le off d'Avignon euh, Un artiste ou une troupe en général Quand il performe sur scène C'est aussi pour transmettre des messages est-ce que toi, dans ton spectacle, dans tes spectacles, tu essaies de transmettre des messages Oui, j'essaie de transmettre euh, des messages. Et sur la vie rêvée des autres, le premier spectacle dont, parlé, dont je t'ai parlé, qui est un, un spectacle sur… bon bah, À un moment donné, il est important aussi de respecter ses envies. Euh, J'ai une chanson de fin qui, qui, est, qui est assez touchante. Et il bah, y, y a vraiment un truc que je fais systématiquement, c'est que je finis cette chanson en regardant droit dans les yeux un, un enfant qui est dans le public cette chanson finit en disant et le spectacle donc finit en disant ta vie c'est toi qui l'imagines. » et je fais vraiment c'est pour moi c'est super important de regarder un enfant dans les yeux à ce moment là pour bah, que au moins peut-être un jour ils se disent ah ouais ma vie ma vie c'est moi qui c'est moi qui l'imagine je me rappelle qu'il m'avait m'avait dit ça le mec qui avait joué Fabrice Luchini, qui, qui est un type que je ne connais même pas mais, mais je me rappelle de cette histoire. « Ma vie, ouais, vie c'est moi qui l'imagine. » Et peut-être à 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, eh ben on peut se redire ouais. « ma vie, c'est moi qui l'imagine. » tu, tu peux, parce que maintenant, du coup, nos auditeurs sont très intrigués, euh, nous, nous, nous faire un petit extrait sur le pouce de, de ton spectacle où on, est, où on a quelques voix, ou en tout cas, peut-tu nous faire entendre quelques voix Bien sûr, un peu la teneur de ton talent <rire> bien sûr j'ai bien aimé d'ailleurs la remarque de Christophe c'était très très bien trouvé je suis le musée Grévin parce que non je suis, donc comment il a dit je, je suis, je je, suis tu, un tu on je, cire, cire. Cire, je suis le musée Grévin moi tout ça. <rire> voilà ah, très oui, très joli tout à Bravo fait. Christophe. Donc, oui, bah alors, tu vois, les, ces personnages principaux, je t'ai donné un aperçu de, de Luchini et de Bakri. Il y en a un que j'aime bien faire récemment, qui n'est pas dans ce spectacle, mais que j'aime bien faire, c'est Edouard Baird, que je me suis amusé à faire ces derniers temps. Parce que. Euh, euh, comment, comment il dit euh... Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait euh, de bons ou de mauvais conférenciers. Hein. Moi, si je devais résumer ma vie avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres, hein, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment donné où, euh, où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Hein. <rire> tu vois, euh, Edouard Bert, j'adore faire Raymond Devos. Raymond Devos, il est mort depuis un petit moment, mais tu vois, ma ouais. fille, elle, elle, elle récite du Raymond Devos à l'école, donc euh, les enfants le connaissent un peu. C'est important. Oui. Hein, messieurs. C'est intemporel, mesdames et messieurs Raymond Devos. En plus, c'est un compatriote belge. Alors, un compatriote belge. Vous savez, moi, moi dans ce spectacle de la vie rêvée des autres, je suis restaurateur. Je suis restaurateur. Je suis un, un gros qui fait menu. C'est quand même très louche, mesdames, messieurs. <rire> ce genre de choses. Puis, bien sûr, il y a les politiques, hein, évidemment, évidemment. Oui. Et on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui. Bien sûr. Bah, après, dans ton, ton, ton répertoire, il y a quand même, pour moi, j'ai deux favoris. C'est quand tu fais « Deux par Dieu » et Jean-Claude Van Damme. Moi, pour ah moi, oui. ça, c'est… Pour euh, Jean-Claude Van Damme, il est aussi vrai nature. nature. Bien sûr, parce que Jean-Claude Van Damme, tu vois, c'est nature. Moi, Jean-Claude Van Damme, OK. Moi, j'aime bien parler dans les conférences sur la prise de parole en public, public speaking, tu vois le truc, OK, Los Angeles, Bruxelles, la gaufre, la waffle, on ne se gaufre pas, tu as compris, OK les silences, ça sert à trois choses. First, ça te permet de réfléchir à ce que tu vas dire après. Okay. Second, ça permet aux gens de comprendre ce que tu viens de dire. Et first et third, tu vois, le mec il ne sait pas compter. Après first c'est second, après second c'est third. Tout accident c'est de l'impro, tu as compris. Third, ça te permet de rester et là tu le sais. Aware. Aware. Avec l'accent. Accent Los Angeles, Hollywood, je suis là. OK. Hum. Ah ouais, Vandame, il est, il est, Van c'est un tel personnage. Absolument. Il parle, on ne prend rien à ce qu'il dit, mais on, on est passionné ouais, par on, ce qu'il dit quand même. Quand on prend la peine d'aller... Et ça, c'est important parce que toi et moi, qui sommes quand même un peu des pros de la prise de parole il y a parfois aussi savoir écouter derrière les mots et écouter une intention. Et quand mmh. on essaye d'aller au-delà des mots maladroits qu'il peut parfois utiliser, ce n'est pas si con ce qu'il dit parfois. Hein. Non, non, non, non, des fois, c'est hyper profond. Des, oui, fois, oui. Des, fois, des, fois, des fois, non, mais <rire> très souvent, c'est hyper profond. C'est vrai. C'est sûr. Alors, tout à l'heure, tu, tu imitais Edouard Baer. Je ne sais pas si tu connais euh, l'anecdote. Tu sais, quand il a joué dans le film euh, Astérix et Cléopâtre, ouais. il fait un monologue à un moment donné. Oui, c'est celui que j'ai repris, là, plus ou moins. Euh, oui, ouais, ouais. ouais, c'est ça, c'est exactement ça que tu as repris, c'est pour euh, ça que tu me euh, euh, euh, Mais tu sais que ce monologue a été complètement improvisé. Ouais, c'est fou. Le réalisateur, a, a, je pense que c'est Alain Chabat qui était le réalisateur, je pense, je ne sais plus. Oui, euh, c'est Alain enfin, Chabat, oui. Ouais, ouais. et en fait, il a laissé tourner la caméra et il a fait ça pendant <rire> un quart d'heure. Il a <rire> fait Génial. ça pendant un quart d'heure ils ont sélectionné donc, ces deux, trois minutes que tu vois dans le film. Mais euh, incroyable, le talent ah, incroyable qu'il qu a. Je t'entends plus, je ne sais pas s'il y a que moi. Ah voilà, ça, ça, ah. ça a repris. Je n'ai plus entendu à un moment donné. Je ne sais pas si ah. c'est que moi euh, ou pas, mais j'ai eu l'idée. Hein. L'idée, c'est qu'effectivement, il a improvisé et Alain Chabat a tourné. Il a fallu qu'il sélectionne. Ça n'a pas dû être facile, d'ailleurs, pour Alain non, Chabat de sélectionner non. les deux meilleures minutes de ce monologue. C'est sûr. Euh, donc, je disais tout à l'heure dans, dans, dans l'introduction euh, que nous allions aussi voir quelques personnalités euh, politiques. Euh, mmh. On est en pleine campagne présidentielle et c'est toujours un vrai délice pour les professionnels de la prise de parole, pour les, les professionnels de la rhétorique, de critiquer, de conseiller de d'analyser de, ce que ces discours ont pu donner, tant en termes de contenu que qu'interprétation. Que, qu et euh, on va en voir quelques-uns. Et je pense que euh, l'exercice peut être intéressant pour chacun d'entre nous, parce qu'on est tous menés un jour à parler euh, devant des professionnels, à se pitcher, euh, à, et là, on, on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure, hein, la préparation est indispensable. Et on va voir aujourd'hui, je le pense, je pense que tu seras d'accord, hein, euh, que parfois, trop de préparation peut même être mauvaise. Ça, ça, ça peut paraître paradoxal. Moi, qui a dans la préparation, euh, ça peut être mauvais. Euh, il faut cas, bien se préparer comme il faut, quoi. <rire> voilà, c'est ça. Euh, à nouveau, cette émission, c'est un, c'est une conversation, hein, Pascal. Donc, si tu veux m'interrompre, tu m'interromps, il y a ouais, pas de problème. C'est pas une interview, c'est un dialogue. Euh, okay. Est-ce que, est-ce qu'on y va Est-ce que je peux te montrer un premier extrait que Ah, mais que montre, je voudrais... montre, montre, montre. Je voudrais te soumettre ça et, et voir ce que tu nous en, nous en dis. Euh, ah vas-y, vas-y. Puis votez pour moi au passage, hein. C'est pas plus mal, parce que bon, je suis quand même une vraie colo, je suis une vraie euh, femme d'action. Euh, regardez ce que j'ai fait à Paris, imaginez ce que pourrait être le pays. Hein. <rire> je crois que le message est passé. Merci Madame Hidalgo. Au je crois que le message est passé. Et quand tu sais d'où ça vient, il n'y a rien de plus ironique parce que ça vient justement d'un groupe anti-Hidalgo en plus. Ah là là, bah oui, bah en même temps, c est, c est, il est super. Alors, en dehors de toute considération politique, savoir ce qu'elle qu a fait pour Paris est bien ou pas, ce n'est pas ça la question. Mais la question, c'est la, la question de la congruence. Tu sais, hein la congruence, c'est euh, bah, faire en sorte que les mots, la voix, le corps et euh, tous dans le même sens et l'image. Et là, il là, y a deux choses qu'elle dit dans cet extrait. Elle dit euh, « écolo » et elle dit femme okay « femme d'action -hmm. ». Donc, <rire> écolo. Et on la voit grimper dans sa grosse bagnole. Ça, c'est <rire> déliant Et derrière, les ouais. voitures et tout. <rire> Alors bon, déjà, il y a un truc. Et après, elle dit « femme d'action ». Donc, dans « femme d'action », on doit entendre euh, voilà, la femme euh, sérieuse, euh, avec de l'autorité, avec de la poigne qui y va. Et, et là, nous, elle nous donne l'image de quelqu'un qui rigole, qui ricane presque et, et surtout… Euh, qui ne se prend vraiment pas au sérieux, alors que bah, c'est peut-être le moment où elle doit se prendre au sérieux, c'est le moment où elle nous parle d'écologie et de femmes d'action. Le problème, là, dans cet extrait, c'est la congruence, quoi. Anne Hidalgo, si, tu nous parles de, si vous nous parlez, madame la mère, d'action de, de, et d'écologie, euh, <rire> faites en sorte que votre image, votre corps et votre voix aillent dans ce sens-là. Ouais, non, là, c'est terrible, cet extrait. Il y a une chose que, que je fais aussi quand j'analyse des discours euh, ou des conférences même, euh, c'est de, de regarder parfois sans le son. Mmh. Et, et quand tu enlèves le son, il y a aussi cette, cette, cette posture euh, qui fait que, ben, est-ce qu'elle nous prend au sérieux ou elle nous infantilise ouais. euh, Est-ce qu'elle, ouais. comme tu l'as dit, il faudrait peut-être qu'elle se prenne un petit peu plus au sérieux peut-être, mais déjà avec <rire> la posture… Euh... Y mais pas, oui, quoi. mais j'ai l'impression de voir une enfant en fait. Et, et ça m'arrive souvent dans les formations prise de parole en public, tu sais, des gens quand ils sont mal à l'aise face à, face à l'auditoire ou face à la caméra quand on filme, on a l'impression de retrouver l'enfant ils se tiennent un peu comme un enfant avec, avec l'ancrage qui n'est pas terrible, avec les jambes croisées et tout, ils finissent en disant, euh, voilà. <rire> et là, j'ai l'impression de voir ça aussi dans l'extrait. Alors, je, ce qui serait intéressant, c'est de voir finalement comment elle a été abordée, est-ce qu'elle a été surprise quand on est venu lui poser une question ou pas Ce serait les, les quelques secondes avant, ce qui serait intéressant oui. à, à voir. Et... Et je trouve ta, ta question très légitime et pertinente, parce que là aussi, il faut faire attention de ne pas tomber dans un autre travers, c'est de juger une vidéo qui est sortie de son contexte. Et ça, ouais, en revanche, sûr. les médias sont champions de ça aussi, c'est-à-dire qu'on peut mettre quelqu'un dans un contexte, elle va réagir dans ce contexte, mais on coupe tout ce qui a été fait avant. Donc oui, là, je te donne complètement raison. Il m'arrive mm -hmm. parfois même de chercher le contexte pour comprendre pourquoi certaines personnes ont eu cette réaction. Ça peut être très intéressant. Alors du coup, parce que ce que tu dis est... est Très intéressant et du coup, je me connecte à ce que tu dis, c'est vrai que quand on a peur, on a plutôt tendance à aller chercher l'enfant qui est en nous et c'est une sorte d'ancrage. Beaucoup d'entre nous ont développé cette peur de la prise de parole déjà à l'école. Euh, oui, où combien de fois on t'a dit « mais tais-toi, mais tais-toi, tu, tu dis n'importe quoi » ou « tu t'exprimes mal ». Et je pense ouais. que c'est aussi un problème très franco-français où on t'apprend plutôt à bien parler. D'ailleurs, c'est un mal très franco-français aussi dans les médias. Quand on trébuche, on dit souvent « pardon ». On ne dit pas « pardon ouais. » quand tu trébuches, tu continues. Pourquoi ouais, ouais, Parce es que « pardon, mince, j'ai mal dit quelque chose, je vais me faire engueuler ah, ». Oui. Euh, et cette connexion avec l'enfant, c'est intéressant. Alors toi, qu'est-ce que tu conseilles pour, pour, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans qui, qui, qui se ressentent l'âme d'un enfant, non pas parce, qu parce que c'est positif, mais parce que ça va chercher un négatif en fait. Alors moi, ce que je fais beaucoup en formation prise de parole, je travaille autour de, de, de, de trouver une sorte d'alter ego oratrice ou orateur, de se dire… Tu vois, je discutais avec ma, ma, ma belle-sœur récemment. Ma belle-sœur, elle a été euh, professeure dans, dans un lycée professionnel et tout. Et euh, ça a été très dur. C'était vraiment très, très dur pour elle. C'est un métier très, très difficile, surtout en lycée professionnel. Et elle me disait, mais moi, ce que je faisais le matin, c'est que je me blindais et j'incarnais le personnage de professeur. Et ça me permettait d'arriver dans la classe euh, sans m'effondrer. quoi. Et sur la prise de parole en public… Euh, des fois, je dis, euh, bah, imagine que tu es un, un prédicateur à l'américaine. Et la personne me dit, euh, un prédicateur à l'américaine, tu es sûr Et là, je fais, ouais, ouais, tu sais, c'est le mec qui est là, euh, « And the Lord will come !»« And he will... Tu vois le truc, quoi, prédicateur. « ah, non, oui. là, oui, là, Je là, le mais... vois très bien, oui. » Tu vois, tu es allé peut-être à New hein, York, Et le mec, il fait, « Oh, tu es sûr ?»« Ouais, vas-y, essaye. » Et donc, le gars a l'impression de faire un truc de malade. Il a l'impression de faire… Euh, je suis ingénieur en informatique et mon métier, c'est mais en fait, il n'est pas du tout comme ça. En fait, comme il part de très, très loin d'un truc hyper sobre, monotone, monocorde très ennuyeux, il arrive à faire quelque chose dans le genre, je suis ingénieur en informatique. Il a l'impression de faire un truc de fou, mais en fait, il fait un truc qui est parfaitement adapté. Et donc là, je lui dis, écoute, à chaque fois que tu prends la parole en public, pense à ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Pense aux prédicateurs à l'américaine. Et ça, c'est pour… Pour une personne en particulier, il y en a d'autres, je vais leur dire, pense à Depardieu, on parlait de Depardieu tout à l'heure. Depardieu, il fait, il fait 8 mètres de haut, il fait, il fait 485 kg on le voit à 20 km, on l'entend à, à 10 km quand il parle, tu vois. Et quand j'ai quelqu'un qui ne prend pas l'espace, qui n'occupe pas assez l'espace, je lui imagine que tu es Gérard Depardieu. Imite pas Gérard Depardieu, mais imagine que tu as les mêmes qualités que Gérard Depardieu. Et en fonction des gens, je vais chercher ça, euh, le, le coach de rugby, les gens qui ne sont pas assez connectés à leur auditoire, qui sont un peu en arrière, qui n'ont pas de connexion. j'imagine imagine que tu es le coach de rugby, la personne qui veut rentrer dans notre cerveau parce qu'il y a 11 à 7 à la mi-temps, il faut rentrer dans notre cerveau pour essayer de nous faire gagner le match. J'ai tout un tas comme ça de, de, de petits personnages que je vais demander aux gens d'incarner. Et donc, les personnes qui, qui effectivement euh, sont vraiment… Euh, avec leur enfant, euh, donc avec leur enfant, c'est euh, je ne parle pas fort, je me rétrécis. Bah, là, là, typiquement, c'est le Gérard Depardieu ou le prédicateur à l'américaine, tu vois. Et ça, c'est super efficace. Et, et, et c'est un débat qui est super intéressant aussi parce que des fois, tu as des gens qui disent, mais oui, mais ça, en fait, c'est euh, perdre en authenticité d'aller chercher des personnages comme ça parce que tu n'es plus toi-même. Et moi, je dis, mais, mais si, tu es toi-même, mais, mais, mais tu es encore plus toi-même parce que tu es une version de toi-même que tu choisis consciemment. Et comme tu le choisis consciemment, tu es encore plus toi-même et tu vas être authentique parce que tu vas vraiment défendre tes valeurs, tu vas défendre ton discours, tu vas défendre ton message en l'incarnant encore plus. Et c'est cette incarnation de ton message, de ce que tu es venu dire, qui fait que oui, tu es encore plus authentique. Donc, il ne faut pas confondre authenticité et euh, spontanéité. Je parle comme à la machine à café, je suis authentique. Non, non, tu parles comme à la machine à café, tu es spontané. Mais si tu veux être authentique et défendre du mieux possible tes valeurs, alors là, ça se prépare et ça s'incarne. Moi, je, je rajoute euh, sincère. J'oppose je, je, je l'authenticité à la sincérité. Oui, tu as raison, c'est vrai. C est, c est, c est vrai. Encore, il y, y a une nuance qui fait que, ben, parce qu'on vit aussi un moment où beaucoup de gens disent, euh, alors, en plus, on, on, on est spécialiste de la prise de parole. Moi, on vient me chercher pour les conférences avec mon école et on me dit « oui, mais il faut être authentique » et c'est souvent l'excuse qu'on vient me donner mmh. en me disant « oui, mais moi, j'ai pas besoin d'apprendre mon texte, je dois hey, être authentique hey, ». Euh, hey, oui, hey. justement, justement il faut pas confondre la sincérité et la spontanéité avec l'authenticité. Hey. Euh, et c'est aussi quelque chose qu'on va chercher ben, chez un conférencier, mais également chez un comédien, un comédien qui incarne, parce que tu l'as dit, hein, il faut incarner, quand tu donnes ce bel exemple, d'incarner Gérard Depardieu non pas pour le copier mais pour incarner c'est une posture euh, ou incarner euh, n'importe quel autre euh, n'importe quel autre comédien euh, ça nous permet de trouver cette justesse. Est-ce que tu penses qu'il faut parfois passer par les extrêmes pour trouver la justesse ah ouais mais alors complètement moi je fais ça tu sais moi je le dis toujours avant je dis euh, ok je vais te garder pendant 5 minutes je vais te, on va faire vraiment le, le coaching individuel pendant 5 minutes les autres regardent ils vont te faire un feedback et je vais pousser les curseurs mon vieux super haut quoi mon vieux Oumad Gueye, hein, je vais pousser les curseurs super haut et je vais te faire faire, tu ne feras pas ça en vrai évidemment mais on va pousser <rire> les curseurs et donc euh, bon bah tu sais hein, avec mon enthousiasme, mon dynamisme la création du groupe tout ça on, bah, ça se passe quoi et les gens le font et, et oui, on pousse les curseurs et des fois je dis, bon, ok, on a poussé le curseur très très haut, maintenant on peut le redescendre un petit peu, mais tu vois, tu vois que tu peux aller vachement, redescendre un petit peu et là ce sera, ce sera très juste. Je reviens, Ça reviens sur ce que tu disais, euh, vas-y, vas-y. Oui, vas-y, vas-y, avant que tu l'oublies, moi je l'ai noté, j'oublie ouais, pas. je noté. reviens sur ce que tu disais sur la sincérité, parce que euh, effectivement la sincérité c'est important. Et pour autant, parfois en entreprise, tu te retrouves avec des gens qui doivent relayer des messages qui ne sont pas les leurs avec lesquels ils ne sont pas 100% d'accord, mais ils n'ont ouais. pas le choix parce qu'ils sont en entreprise et ils doivent le relayer. Donc, des fois, ils doivent aller euh, mentir un petit peu avec euh, leur sincérité. Et c'est vrai que s'appuyer sur la technique, bah, ça permet aussi de réussir à passer ce cap. Après, il y a le problème des valeurs, la question des valeurs. Donc, euh, euh, des fois, on ne, on ne veut juste pas... Euh, défendre des valeurs auxquelles on ne croit pas. Et là, c'est autre chose, ça dépasse le cadre de la prise de parole. Les valeurs, lequel, euh... les, émotions, les émotions, il faut, il faut euh, éteindre, c'est pas évident pour tout le monde. D'ailleurs, je peux... On a entendu pas mal d'histoires, et j'en connais, de DRH qui ont même donné leur démission après des expériences aussi négatives, hein, bien entendu. Ah ben oui, c'est pas évident, il faut, il faut avoir le cœur accroché. Euh, pour, pour revenir un petit peu sur ces faut-il passer par les extrêmes pour trouver euh, sa justesse, ça me fait penser un petit peu au processus qu'on peut trouver aussi dans le développement personnel, dans le coaching ou la psychologie. Les gens, quand ils prennent conscience de quelque chose, ils vont souvent passer dans les extrêmes avant de corriger le curseur et se trouver leur vraie voie. Je, je connais beaucoup de gens qui sont passés par le coaching et qui ont explosé leur vie, ont fait des trucs de fou comme s'ils avaient un retard à rattraper, pour ensuite retrouver un équilibre. C'est à peu près le même principe avec la prise de parole en public, c'est-à-dire que tu vas prendre la posture de quelqu'un comme le prédicateur à l'américaine. J'adore, moi, cet exemple, et je l'utilise aussi. Hein. D'ailleurs, c'est drôle de voir la réaction de ceux qui le font, parce que déjà, ils sont « Mais comment Mais pourquoi ?»« Mais, mais, mais vas-y »« Prédicateur à l'américaine !»« Pray the Lord, and the Lord say to you !» Hallelujah Amen C'est fabuleux. Et je pense que c'est même la, le même principe dans la vie, c'est que parfois, quand on a conscience de quelque chose, on va tester l'autre extrême pour ensuite trouver le bon curseur. Mais Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, tu as raison, on, expéri on expérimente ça dans la vie. Et Heureusement qu'on finit par euh, trouver le bon curseur après avoir testé. Avoir testé, bah sinon, les, on, les on appelle ça le syndrome de Peter Pan, sinon. Oui, <rire> c'est ça, exactement. exactement. Il y a Christophe Godfriot oh, que tu connais, parce que tu l'as coaché aussi, qui dit ouais. « bon, Pascal, tu m'as vu sur scène. » « Tu me recommanderais quel personnage ?» <rire> Alors, c'était il y a très longtemps, hein. c'était il y a presque cinq ans. C'était au, au grand sommet de la motivation en 2017. Donc, ça fait un bail. Mais effectivement, je me rappelle qu'on est arrivé en avance tous les deux et une autre personne dont j'ai oublié, oublié le nom et on était tous les trois et donc Christophe nous a fait son, sa, son histoire puisqu'il il raconte une superbe une superbe histoire sur scène et, et on a on, je me rappelle qu'on t'avait donné Christophe quelques indications de mise en scène très simples. et et, et c'était déjà tellement presque tu fais et tellement passionnant et, et, et tu nous emmènes tellement dans ton histoire, tu vois c'était il y a quand même euh, cinq ans et depuis j'en ai vu quand même des tas de gens qui ont pris la parole et, et, et, ça, et ça je m'en souviens très très très bien et, et là je ne peux pas te conseiller quelque chose parce qu'il faudrait que je sois avec toi qu'on passe deux heures ensemble et que j'identifie quelles sont tes demandes particulières quelle est ta recherche, qu'est-ce que tu veux aller incarner, quelles émotions tu veux faire passer qui tu veux convaincre, qui tu veux persuader de quoi et là on pourrait se dire ok bah, on, on peut aller creuser, on peut aller creuser là mais là, euh, du coup, désolé, je n'ai pas de, de conseils comme ça à te donner euh, en coaching sauvage. Je ne fais, je fais pas le coaching <rire> sauvage. Voilà, il te dit <rire> que c'était Amélie, Yann Gryffet. C'était Amélie, voilà. Amélie. Tout à fait, Amélie, Amélie, si tu nous regardes, je pense aussi beaucoup à toi, Amélie qui, qui est malade, qui est atteinte mmh. d'une grave maladie, on le sait pour ceux qui la connaissent et qui se bat contre cette maladie, mais qui travaille encore de, tous les jours et elle travaille même pour l'ONU en ce moment. Euh, donc j'ai encore eu de ces nouvelles dernièrement. Oh, Amélie, si tu nous regardes, on t'embrasse. On t'embrasse euh, Amélie. Euh, et donc oui, Pascal, pour ce que tu dis, c'est très intéressant parce que euh, ce que tu dis, et je, je suis très sensible à ça aussi, ça me parle, c'est que... Euh, quand tu prends quelqu'un qui vient de chercher pour prendre la parole en public, pour, pour un discours ou une conférence ou, ou, ou n'importe quel euh, moyen de, de communication verbale, tu prends son contexte. Donc, tu vas prendre son contexte, euh, qui il est, à qui il parle, ce qu'il veut atteindre, comment ça génial. se passe. Oui, oui, oui. Euh, la, la, les personnes qui viennent, elles me disent, euh, « Ouais, moi, je voudrais m'améliorer en prise de parole en public. » Ok, d'accord. Pose-toi déjà trois, trois questions. La première, c'est… Euh, qui est ton public On va travailler sur une prise de parole spécifique. Qui est ton auditoire Ok, mon auditoire, ce sont des chefs d'entreprise. Super. Euh, de quoi tu viens leur parler bah, Je viens leur parler euh, de la nécessité de se former. Voilà, par exemple. Ok, d'accord. Alors, quel est leur point A Et le point A, c'est le préjugé, l'a priori, ce qu'ils pensent de ton sujet, mais juste avant que tu commences à parler, qu'est-ce qu'ils ont en tête Bon, ils pensent que se former, euh, ils n'ont pas le temps, puis que c'est euh, accessoire. Ok, très bien. Et toi, tu veux les emmener où tu veux les emmener à quel point B bah, Moi, je veux les emmener à l'idée que bah, se former, euh, c'est euh, euh, essentiel à tout moment de la vie. Ok, très bien. Donc, je sais à qui tu t'adresses et je sais euh, d'où ils partent et où est-ce que tu veux les emmener. Alors maintenant, on va réfléchir à quelles émotions tu vas leur faire vivre tout au long du chemin. Au début, ils auront une émotion peut-être d'être un peu blasés et tout. Tu veux leur faire éprouver peut-être de la peur de ce qui peut arriver s'ils ne se forment pas, puis de l'enthousiasme sur ce qui va arriver quand ils se formeront et enfin de l'envie de, de se former. Et donc, on identifie les émotions par lesquelles tu veux les faire, les faire passer. Et comme on a identifié les émotions par lesquelles tu veux les faire passer, eh ben on va identifier toi, ce que tu vas incarner sur scène pour, leur faire, les, faire passer, euh, bah, pour les faire passer par ces émotions. Et donc, bah, boum, on a de la matière et on peut travailler avec toi spécifiquement sur cette prise de parole-là face à cet auditoire-là, dans le chemin que tu veux leur faire prendre. Ça, c'est vraiment sur l'histoire qu'on vient raconter, une sorte de dark narratif. Et oui. après, il y, a, il y a tous les points techniques. Par exemple, effectivement, si quelqu'un a un vrai problème d'ancrage au sol, fait ce que j'appelle moi la danse des années 80, tu te rappelles Michel les années 80, quand tu dansais sur... Euh, et tu chantes mal. Chantes, chantes, chantes, mal. Oui, bien tu sûr, on dansait tous mal. On avait les pieds comme ça, on faisait ça. Boum, poum, boum, boum, boum. Alors moi, je dis, OK, on va trouver l'ancrage au sol. Et on, tra... <rire> on travaille sur l'ancrage au sol. Et là, par contre, effectivement, si je constate que quelqu'un a du mal avec l'ancrage au sol, ça va lui servir pour toutes ses prises de parole. Ou quelqu'un qui, qui a du mal à porter sa voix, à poser sa voix, à faire en sorte que sa voix soit entendue sans qu'elle paraisse forcée. Là, on va travailler un peu plus spécifiquement sur la voix. Donc là, ça va lui servir pour toutes ces prises de parole. Mais, mais oui, le contexte, il est absolument essentiel. Alors le contexte, ça va rejoindre et c'est une très belle transition pour ce que je veux partager avec toi. En tout cas, ce que toi tu vas partager avec nous. Euh, mais on parle aussi d'incarner, d'incarnation. Donc on parle de préparation, connaître son public, de préparation émotionnelle, de préparer son authenticité parce que ça se prépare. Euh, et puis il y a cette fameuse incarnation. Et il y a quelques jours de cela, on a eu Valérie Pécresse qui a fait un zénith pour le lancement de sa, de sa campagne. 7000 personnes étaient présentes. Ouais, C'était hier. Hein. C'était hier déjà. Oh, bon, on en parle tellement, j'ai l'impression que ça fait une semaine. Comme quoi, un bon ou un mauvais discours peut faire parler. C'est vrai, c'est que j'ai tellement, tellement regardé de trucs là-dessus pour moi-même analyser, que j'ai l'impression que ça fait une semaine. Merde, alors. Euh, je vais, J'ai sélectionné quelques, un petit florilège de ce qu'elle a fait et on en parle juste après, si tu veux bien. Ça marche. OK, regardons ça. Vous m'avez manqué, vous êtes toujours là, votre affection me porte. C'est un privilège d'être votre candidat, de porter vos couleurs, même si désormais c'est au peuple de France que je dois me donner. Je vous appelle au sursaut, cinq ans c'était trop, dix ans, ce sera trop tard. Mais jusqu'à quand cette pandémie a montré aussi une autre France, la France qui a du cran et de la responsabilité, la France au front, celle des travailleurs de première ligne, ceux des premiers trains du matin, je veux porter. Un nouvel espoir, celui d'une nouvelle France que nous devons reconstruire ensemble. Moi, jamais je n'accepterai qu'on vide la France de sa substance. Jamais je ne tolérerai qu'on la dévitalise, qu'on la banalise. Je combats les mouvements wokistes. Et au-delà, tous ces mouvements qui veulent nous déconstruire. Oui, Molière. Molière, c'est l'esprit français. Oui, monsieur Molière au Panthéon. Et avec lui, Sganarelle, Scapin et Célimène. Il est temps d'avoir une gaulliste à l'Elysée. Sur les chemins de la victoire, nous allons nous lever nous allons hisser nos drapeaux, la France demande du courage, ce courage, je l'ai. Alors, debout, nous allons ouvrir toutes ces bastilles qui nous tiennent à l'ombre, vous êtes fait pour la lumière, vous êtes fait pour la grandeur, nous sommes là ensemble pour affirmer haut et fort que la nouvelle France arrive la France de toujours et du futur, la France éternelle et nouvelle qui renoue avec son épopée. Ce nom de France, je veux qu'il résonne de nouveau, je veux qu'il étonne, je veux qu'il tonne. Êtes-vous prêt à vous lancer oui. Êtes-vous prêt à traverser les tempêtes oui. À soulever les montagnes oui. Êtes-vous prêt à foncer pour la victoire. Moi, je le suis. Alors, suivez-moi. Vive la République et vive la France. Voilà. Alors, je, je, je pense qu'on apprend des très bons orateurs, qu'on en apprend de très mauvais, euh, mais je ne vais pas me prononcer pour le moment. Juste... Aujourd'hui, là, on va, on va discuter. Moi, j'ai pris pas mal de notes. Euh, alors, heureusement, il n'y a pas qu'elle. Hein. Alors, à nouveau, je tiens à nos, à nos, à nos amis spectateurs qui nous regardent. Euh, nous ne sommes pas dans l'attaque de la personne, mais on est ici. On utilise ceci comme support pédagogique pour mieux apprendre à communiquer. Euh, voilà, on ne veut pas se profiler non plus comme étant des donneurs de leçons. Maintenant, notre regard là-dessus. Et Pascal, en premier, je, je te laisse à toi l'honneur d'ouvrir le bal de l'analyse. Alors... Euh, euh... Déjà, il y avait eu il y a quelques jours l'épisode où elle avait fait un petit trait d'humour en essayant de, de oui. faire le lien entre les candidats et, et les différents épisodes de Star Wars. Et où, c est, c est ça. où ça, ça sentait l'impréparation, où elle, où elle ne savait pas comment dire sa blague, comment la lire oui. et où elle s'auto-commentait. Donc, il y avait déjà cet épisode-là qui, qui la mettait vraiment, bon, on se disait, ok. Euh, Valérie Pécresse comme oratrice, elle n'est pas très bonne, mais elle va peut-être se rattraper au zénith. Et en fait, j'ai lu un article dans Le Monde sur Valérie Pécresse, euh, du coup, euh, hier soir, où, euh, où vraiment l'orientation, le, le, le, c'est Valérie Pécresse, la bonne élève. Valérie Pécresse, c'est la bonne élève, elle a fait euh, l'ENA, machin, elle a, elle a tout fait bien, elle a tout fait bien, tout, tout, tout fait comme il faut. Et. Euh, et je crois que c'était lisse, l'adjectif qui était utilisé, lisse. Et c'est vrai que Valérie Pécresse, elle a cette image de, de, de femme lisse, sans aspérité, elle, on euh, ne la voit pas taper sur le cul des vaches, quoi. Hein. Elle ouais, aime bien, bien taper sur le cul des vaches, c'est quand même sympathique. Bon, bref, <rire> imitation moderne, vous avez remarqué. Et, et, et, et donc, Valérie Pécresse, c'est une bonne élève, et elle a, je pense qu'elle a dit « Ok ». Je ne suis pas une bonne narratrice, mais euh, je vais le devenir. Et alors, elle, je ne sais pas comment elle a été conseillée ou comment elle a été formée, mais on sent qu'elle a une folle envie de bien faire, mais oui. qu'elle fait tout de traviole. Euh, elle, elle, elle, elle reproduit, elle n'incarne pas, elle reproduit, elle fait, elle exécute. Et donc, c'est ça qui fait l'effet robotique. Et l'effet robotique, en fait, il est souligné d'abord par sa par sa prosodie, tu sais, hein, la prosodie, c'est la rythmique qu'elle imprime dans, par la voix. Donc, na na donc ça c'est Sarah Bernard, c'est un mode oui. déclamatoire euh, du théâtre du début du XXe siècle, quoi. on est vraiment là-dessus. Elle reproduit ce mode déclamatoire et comme personne ne l'a vraiment entendu, ce mode déclamatoire, on a très peu d'enregistrements de Sarah Bernard, elle reproduit une caricature, un cliché de ce mode déclamatoire et donc, euh, la prosodie, la rythmique fait déjà très, très artificielle. Ça, c'est vraiment la première chose. Et on sent qu'elle essaye de mettre des mots en valeur, mais qu'en essayant de mettre des mots en valeur, elle oublie complètement la phrase. Et encore plus que la phrase, elle oublie complètement le, la rythmique de l'ensemble du discours. Sur tous les extraits que tu as montré, elle est toujours sur la même chose. Oui. Et j'ai ouvert, j'ai pas regardé tout le discours, je ne suis pas aussi maso que toi. Non, non. Alors, je l'ai regardé en accéléré parce que c'est ah, une vraie souffrance. Et en cliquant de temps en temps… Ah. Ces différents endroits, tu retrouves, toujours, tu retrouves toujours ça. Et après, je me suis amusé à faire comme tu disais, c'est-à-dire tu sais, de, de regarder un peu euh, sans, sans le son. Et donc, sans le son, tu remarques déjà une première chose, c'est qu'elle a ce défaut qu'ont tous les, les comédiens amateurs qui débutent vraiment en théâtre et qui ne sont pas très bien conseillés ou qui le font tu sais, avec la prof de français en troisième, qui ne sont pas aidés par, euh, par des gens euh, qui sont, dont c'est le métier. Et donc, elle, elle a le, le coup en avant. Et elle a le coup en avant et elle dit ces trucs. Et comme elle a le coup en avant, elle, on, on entend, elle se bousille la voix. Hein. « ouais, ouais, ouais Et la France Et la France C'est la bon. France éternelle !» voilà. Et là, elle se bousille la voix parce que ce n'est pas du tout bien placé. Donc là, il faut qu'elle bosse avec un orthophoniste, un prof de chant, enfin quelqu'un qui, qui fait ce boulot-là. Elle se bousille la voix et on voit aussi quand on regarde sans le son qu'elle a des gestes. On lui a dit ou elle s'est dit « il faut que mes gestes accompagnent mon discours. » Et donc elle dit ces mots et elle a le geste qui l'accompagne et donc ça fait non non non non non non non non non non non non c'est parce non non non non non non non non non non non non non non Apprendre prendre des gestes. Il y avait une interview de Paul Vord qui était avec Edouard Baird et il disait, il disait alors j'imite pas Paul Vord, donc je ne vais pas vous faire Paul Vord, mais euh, il disait, euh, oui, euh, quand tu fais un geste et que le réalisateur aime bien, il te dit, refais le geste. Mais, euh, mais sauf que quand tu le refais, ce n'est pas bon. Et, et, et il y a une règle en fait, en, en théâtre, c'est intention, geste, c'est-à-dire qu'il faut d'abord ressentir l'intention que tu veux donner. On parlait des émotions qu'on veut faire vivre et des émotions qu'on veut vivre. Et le geste, il doit suivre naturellement cette intention. Il n'y a pas besoin de le prévoir, de l'anticiper ou de le reproduire. Et le mot ensuite vient, euh, vient couronner tout ça. Quoi. Donc, intention, geste, mot, et elle, elle, elle fait tout à l'envers. Elle fait le geste, elle appuie sur le mot, et après elle dit oh peut-être tu aurais peut-être une intention de mettre trop tard. Je suis déjà à la phrase suivante. C'est vraiment ça qui se passe. Sur... Ouais. Elle, elle veut faire bien, et en voulant faire bien, elle fait vraiment, elle fait vraiment tout mal, elle fait tout de travers, elle fait, elle fait élève de, de quatrième qui vient, qui vient rester. À à sa décharge, à sa décharge euh, là où beaucoup de gens la critiquent, elle. Moi perso, j'ai envie de critiquer son conseiller en communication. Tout à fait, ouais. Parce Tout à que fait. je me dis, comment ce conseiller en communication a pu la laisser passer comme ça, sur ce zénith qui est quand même primordial, parce que en plus, c'est le genre d'événement où tu n'as pas de seconde chance. C'est en général, c'est comme bon, dans beaucoup de choses, tu n'as qu'une première chance à faire une bonne première impression. Et mmh. là, c'est trop tard. Là, malheureusement, je pense qu'elle qu s'est grillée. Euh, moi, j'ai envie de dire, euh, elle a été une bonne élève, c'est une bosseuse, parce que pour faire ce qu'elle a fait, il faut l'avoir bossé, même si, effectivement, il y a un prompteur, parce qu'on voit très bien qu'il y a des prompteurs transparents qui sont là. oui, danger aussi. Oui, oui. On sent qu'il y a le travail, parce qu'on sent même que tous les clap traps ont été millimétrés. Elle sait à quel moment, dans la salle, il va être applaudi. Sauf que, là aussi, elle attend le clap-trap, mais ça ne marche pas parce qu'elle attend et trois secondes plus tard, ça vient. ça fait pas Même ça, c'est faux voilà, voilà donc tout tout est faux et c'est le problème qu'elle a Valérie Pécresse depuis le début de cette campagne, c'est que les, les gens la trouvent trop lisse, les gens la trouvent fausse, les, elle elle fait elle fait pas elle fait pas l'amour à la France quoi comme comme le, le, le, le faisait Chirac, comme comme savait très bien le faire Sarkozy, voilà et il, il manque il manque complètement ça donc. Euh, alors après, ça décharge aussi. C'est la première fois, je crois, qu'elle se retrouve devant 7000 oui. personnes. C'est ça. Même bon là. Elle bien ça. avoir les chocottes. quoi. Et puis, il y a le prompteur. Le prompteur, c'est un, une vraie question parce que savoir se débrouiller avec un prompteur, c'est un métier. Et savoir écrire pour un prompteur, c'est un métier aussi. Et on le voit euh, aussi, tu sais, dans les formations en ligne, il y, a, il y a des formateurs et des formatrices qui savent très bien utiliser le prompteur et d'autres qui ne savent pas l'utiliser, notamment parce qu'ils ont écrit. Mais ils n'ont pas écrit pour que ce soit dit. Ils ont écrit pour que ce soit écrit. Ben, je vais dire un texte écrit. Et là, on le, on le, sent, on le sent complètement. Et, euh, et je t'ai envoyé un extrait de, de Mélenchon qui, qui, est, qui, oui. qui donc est vraiment l'exact contraire. Parce que Mélenchon, c'est un orateur exceptionnel. Mais c'est intéressant de se poser la question pourquoi. On... Regardons-le. Alors, pas encore. Pas encore. Pas parce encore. que justement, euh, tu parlais tout à l'heure de prosodie. Ouais. Euh, et pour moi-même, être très intéressé pour la par la politique et moi-même avoir fait de la politique, j'ai été euh, conseiller municipal, j'ai été élu, j'ai coaché des politiciens et j'ai même coaché euh, lors des dernières élections présidentielles un candidat à la présidentielle. Donc, je sais, je sais aussi parfaitement et tu le sais aussi et beaucoup qui nous écoutons, euh, qui nous écoutent aussi, c'est que la symbolique dans un discours est extrêmement importante. On aime mettre des symboles dans les discours et elle parle de gaullisme, etc. Et moi, quand je l'ai entendu, Regarde bien, j'ai entendu ça, mais mal reproduit. Écoute. La nation qui seule est juge approuvera ou repoussera notre œuvre, mais c'est en toute conscience que nous la lui proposons. D'assurer le fonctionnement régulier des institutions, qu'il existe un gouvernement qui soit fait pour gouverner, à qui on en laisse le temps et la possibilité qu'il existe un Parlement. Ah oui, intéressant. Je, mets, je mets ma main à couper que le ou les conseillers en communication lui ont fait écouter en boucle Charles de Gaulle, lui ont dit tu vas incarner Charles de Gaulle parce que dans sa prosodie, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, on l'a brainwashed de Charles de Gaulle avec même des mouvements. Ça, c'est le mouvement de Charles de Gaulle. Là, c'est un extrait de 1958 où il propose la nouvelle constitution. Euh, mais ouais. on connaît Charles de Gaulle. Même, je pense que dans l'inconscient collectif, on le voit. Ce sont même les mouvements de Charles de Gaulle, sauf que ce qu'on vient de voir, c'est que, comme tu le dis, Charles de Gaulle, il a le mouvement et ensuite ouais. la parole. Il est ouais. authentique, il est vrai, c'est ouais. lui. Ouais. Et je pense que pour respecter la symbolique de la droite gaulliste, on a voulu faire d'elle un de Gaulle, mais… Euh, ça demande plus de travail, quoi. Euh, oui, oui. Ah, c'est que... super intéressant, super, super extrême Merci, bravo. Oui, mais c'est vraiment la première chose moi, qui m'est venue à l'esprit. Euh, le surjeu, et aussi, avant de passer à Mélenchon, parce que même, même si Mélenchon en fait usage, euh, on parle beaucoup de rhétorique, euh, il y a beaucoup de, de figures de style. Et tu l'as dit hein, tout à l'heure, on n'écrit pas un discours comme on n'écrit pas une conférence, une pièce de théâtre, comme on écrit un livre. Et en France, on est un pays, le pays de Descartes, le pays de la littérature, le pays des grands écrivains, le pays des grands philosophes. On écrit pour les oreilles. Or, quand on est en discours, que ce soit politique, professionnel, devant des, des salariés ou en conférence, on écrit aussi pour les yeux. Il faut que les yeux nous voient. Et on oublie d'écrire comme on parle. Et je pense qu'à un moment donné, à force de vouloir faire trop de figures de style, qui peut en l'occurrence être très poétique, très beau, très puissant. Euh, on s'en un peu les pinceaux et ça devient même un peu indigeste parce que dans ce discours, je, je pense qu'il y avait 20 figures de style différentes. Il y avait des ouais. anaphores, enfin il y avait de tout. Euh, a, et pour moi, trop, ouais. le trop, ça bousille un petit peu le trop. Et, euh, et Mélenchon maîtrise ça beaucoup mieux. On, on, on regarde ce texte ensemble Ah oui, on regarde en Mélenchon. Alors, euh, il est où Voilà, il est là. Voilà, je vais te le chercher. Il est où Mélenchon Il est là. Il est là, il est là, on le lance, c'est parti. Quel suspense. Allez, une petite couche pour les entreprises, sinon je ne. On n'a pas l'image. Ah. Je le dit l'autre soir à monsieur Hong de Bézieux. Mais qu'est-ce que vous me racontez, monsieur Je vous dis qu'on va investir 200 milliards. Évidemment, on va les prendre à quelqu'un. Qu'est-ce que vous croyez que c'est l'État avec l'argent Il ouvre un frigo, il met les billets dedans non, l'État ne prend rien. L'État, il fait circuler. On prend un impôt, ça fait des payes, les payes, ça fait de la consommation, la consommation, ça fait des taxes, et des impôts sur le revenu. Et hop, retour à la case départ. L'économie, c'est juste comme le chauffage central. Ça tourne. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, il y a 200 milliards qu'on va investir pour la transition écologique. C'est juste qu'on fasse. Vous savez bien qu'on alors, il est fort. Hein. <rire> ah ouais, oui, c'était bien l'extrait que tu voulais qu'on montre, hein c'est ça. Hein exactement, c'est exactement ça. En fait, ce qui est rigolo, c'est que je me suis pris le meeting de Mélenchon, j'ai cliqué à deux, trois endroits et très vite, j'ai trouvé très vite quelque chose de super brillant. Hein. Je suis sûr que j'en aurais trouvé 10 ou 15. Alors, ce qui est intéressant hein, dans Mélenchon, c'est qu'il incarne exactement le contraire de Valérie Pécresse, notamment parce que, et Mélenchon depuis toujours, hein, depuis, euh, depuis le temps qu'on le voit, il a, il a envie de quitter le pupitre. Mélenchon, il, dit, mais il me saoule ce pupitre, j'ai envie de le quitter. Donc il le quitte, il le quitte souvent. Et c'est formidable parce que, bah, donc, il occupe la scène. Donc, déjà, il occupe la scène alors que la plupart de ses adversaires sont toujours coincés derrière le, le pupitre. Et puis, il est sans prompteur. Hein. Alors, il a des notes, lui, un peu, mais il est non, sans non, non, prompteur. Est tout, euh, il a juste des notes. Toi, c'est la, euh, la tradition castriste, hein, des discours de 5 heures sans notes. <rire> il est, lui, il y est, quoi. Il y est. Et donc, c'est hyper naturel, sa manière de, de faire. Dans la posture, il commence comme ça, à couder au bar. C'est genre, bon, je suis un peu désinvolte. Et il sait exactement quelle émotion il joue. Bien bon, sûr. Il faut sûr. parler entreprises. Bon, on va parler entreprises. Moi, j'ai dit à un monsieur de Bézieux. Et, et, donc, et là, il joue. Il joue le dialogue. Il est joué dit ça. Et même presque, il prend un accent. C'est ne pas pourquoi il prend presque un accent à la pagnole. Je ne sais pas pourquoi. Et d ben, coup, il, il, il vient de Marseille, hein, si je m'abuse. Il est marseillais. Ben, hein, c'est ça. C'est ça, ça. Hein. ça. Et donc, euh, il, il raconte son truc. Et après, il y a cette formidable métaphore de… Comment il appelait ça le... Le, le, le chauffage central. Le chauffage central, voilà. Et il nous le fait avec le geste. Et, et Je ne sais pas s'il l'a trouvé comme ça euh, sur le vif ou s'il l'a préparé, celle-là, mais elle tombe super juste. Et, et, et il nous montre aussi comment réussir à, comment réussir à faire de l'humour et à faire rire le, les gens. Et les gens rient sincèrement. Et, et Geoffrey Roude-Bézieux, il aurait été là, il aurait même ri lui aussi, tu vois c'est certain. Donc ça, c'est un autre, un autre bon contre-exemple d'un bon orateur. Alors, les amis, il y a certains commentaires que je ne diffuse pas à l'antenne, parce qu'à nouveau, ici, ce n'est pas une question de débat politique. On ah, s'en oui. fout de savoir si vous aimez l'un ou l'autre. Ce n'est pas le débat ici. On n'est pas dans une émission politique… Euh, euh, moi, ça ne me dérange pas que vous vous exprimiez, mais je ne le publie pas ici dans le live. Ici, l'exercice, c'est juste se prêter à, à, à, à une analyse de rhétorique, de prise de parole, de présence, d'incarnation, pour que vous puissiez vous-même comprendre les fonctionnements de la prise de parole et la leçon que j'ai envie, et Pascal aussi, je suppose, parce que c'est notre dada à tous les deux, euh, on a envie de vous aider aussi à comprendre que euh, prendre la parole, c'est quelque chose qui s'apprend, mais qui s'apprend avec de la confiance, il faut, ben là, la confiance en soi est très importante dans la prise de parole, mais aussi et surtout qui se prépare, qui se prépare. Complètement, ça se, ça, ça, ça se prépare et en fait, il y a vraiment plusieurs étapes dans la prise de parole, il y a le moment où tu es en train de, de créer ta prise de parole et que ce soit pour faire une conférence inspirante ou que ce soit pour présenter un projet face à six personnes dans une salle de, de réunion, dans une grande entreprise, hein. euh, tu, tu, tu conçois, tu, tu, tu dis les grandes idées que tu vas dire, euh, tu, utilises, tu, tu réfléchis aux anecdotes peut-être que tu vas utiliser, à comment débuter, comment terminer, euh, au chemin que va vivre ton auditoire. Tu réfléchis à ce que tu vas pouvoir mettre éventuellement, éventuellement sur ton PowerPoint. Si tu as envie de mettre un PowerPoint, et que ça a du sens d'en mettre un, et donc c'est que ce ne soit pas si C'est encore un autre débat. C'est un, un autre débat, on pourrait faire quatre heures dessus. Oui. Bref, tu réfléchis à tout ça. Tu as conçu le truc. Et si tu as vraiment besoin, c'est une grosse prise de parole avec un gros enjeu, tu as vraiment besoin que le message passe. Alors donc, tu te l'appropries. Tu te l'appropries. Te... Alors là, il y a différentes écoles. Hein. Il y a l'école qui dit, euh, euh, il faut tout écrire, il faut tout écrire, tout écrire, tout écrire, et il faut tout apprendre par cœur. Et je sais que c'est l'école euh, Michel Poulard. Moi, oui. je ne suis pas 100% sur cette école-là, euh, <rire> parce que mais parce que… Enfin, je suis 100% sur cette école-là si on est capable d'aller jusqu'au bout de la démarche. Parce que j'ai vu… Euh, je vous je vois trop de TEDx où je vois des gens qui ont appris leur discours par cœur et où il est complètement désincarné parce oui. qu'il est appris euh, par cœur et, et donc il ne se passe plus rien parce qu'on est dans la récitation. Donc, euh, donc, si on n'arrive pas à aller au-delà de ça, il vaut mieux avoir ces grandes idées et pouvoir les dire comme on peut comme on les dit à l'oral, en ayant, en ayant bien sûr, en étant très très clair sur l'ordre des idées qu'on va dire, et en ayant des phrases qui sont des phrases clés, des formules, des phrases symboliques, en les ayant, euh, en les connaissant par cœur. Mais si effectivement, si on est, euh, si on est capable d'aller au-delà de ça, alors oui, le par cœur va fonctionner. Mais ça veut dire qu'une fois qu'on a appris par cœur, il faut répéter, répéter, répéter, répéter, répéter, répéter, répéter et répéter et répéter, et répéter en étant euh, Certains de répéter comme il faut, donc en répétant, en se disant, ben voilà, je vais répéter de telle sorte que mon corps et ma voix soient aussi en, en adéquation avec les mots que je suis venu dire. Donc cette fameuse congruence qu'on cherche. Et en répétant, répétant, répétant, répétant, il va se passer ce truc de, eh bien, euh, je n'aurai plus à penser à mes mots. Mes mots, ils viennent tout seuls. Et mes mots m'appartiennent parce que je ai écrit comme quelque chose qui va être dit. Il y a aussi la question d'écriture dont on a déjà parlé. En et donc, mes mots, ils m'appartiennent tellement que après je peux être à 100% sur la performance orale, sur le sur le, le, le théâtre, sur la mise en scène, sur, sur, sur la, présence, ce que, la présence, sur la présence le, scénique. Le contact que tu peux avoir avec le public, en fait, exactement. Ma, dé, ma démarche, elle, elle, elle te rejoint en fait. Ma démarche te rejoint, c'est-à-dire que effectivement à ma décharge, je fais partie de cette école qui, qui écrit parce que je pense qu'une bonne punchline, un mot bien placé, un mot bien réfléchi, euh, je veux dire, quand on, surtout quand on fait des conférences, ou quand on fait un discours, l'émotion passe aussi par les mots, bien tournés, bien, bien phrasés, euh, euh, certaines techniques et euh, figures de style peuvent être utiles là-dedans aussi, euh, mais c'est là aussi où je rejoins ce que tu dis et c'est ce que j'applique aussi au sein de mon école, c'est qu'à un moment donné, il faut lâcher prise, le texte est là pour avoir placé des mots, pour ensuite faire place aux grandes idées, mais euh, connaître son texte pour le, le maîtriser de telle façon que tu puisses le déclamer avec un automatisme tel, que tu puisses être présent sur scène, profiter de l'instant présent, profiter du public, et c'est là où tu peux improviser parce que tu n'as plus à réfléchir euh, à, à ce ah, oui, que tu as à dire. Donc, il euh, y, y a un moment donné où j'invite in, tous mes élèves à se décrocher de ce texte et à n'en mmh. retenir que les grandes lignes euh, parce que de toute façon, ton texte, tu l'as tellement travaillé, tu le connais par cœur, quoi. Eh oui, et tu peux te le réapproprier. tu peux te... et, et à la force de le dire, de toute façon, tu vas le dire toujours de la même façon. Au final, quand tu leur as dit 50, 100 fois, tu vas toujours le dire de la même façon, mais tu vas le dire avec, avec la bonne oralité. quoi. Tout à fait Ouais, ouais. donc on est en fait on est, on est exactement 100% d'accord et le, le problème c'est quand les gens s'arrêtent avant quoi c'est voilà, là, là où je voulais quand même un ouais. petit peu te prendre c'est que je fais partie de cette école mais aussi qui va, qui va plus loin c'est qu'à un moment donné d'ailleurs s'il y a des élèves qui nous regardent s'il vous plaît témoignez que je dis la vérité <rire> euh, mais non mais c'est très important c'est en fait c'est créer un automatisme qui va te permettre de profiter de l'instant présent j'ai ouais. vu trop de gens paniquer sur scène à essayer de dire le mot à mot ou paniquer sur scène parce qu'ils cherchaient le et puis ne pas profiter de l'instant présent, et donc à ce ouais. moment-là, tu, tu sais, quand tu prends la parole, quand tu es mal à l'aise, le public est avec toi. Il hein, ah ah y a de la sympathie, hein. la sympathie, euh, c'est quand on vit les émotions avec l'autre. Et, euh, et, et, oui, et, oui, et oui, et donc là, y solution, hein. il n'y a qu'une solution, il n'y en a pas 36 000, c'est le boulot, le boulot, le boulot, le boulot, le boulot. Ah ouais, toi, tu es talentueux, tu sais vachement bien prendre la parole en public. Ah non, j'ai bossé, mec, <rire> j'ai bossé. Hein. Mais c'est exactement la même, les gens qui nous écoutent, là, vous, vous les gens qui nous écoutez, les gens, euh, bonjour les gens. Ah les gens, hein, <laughs> um. <laughs> On me dit souvent euh, que « Mais tu fais comment pour raconter autant de blagues Tu les tires d'où toutes telles blagues ?» Mais je ne les invente pas. En oui. fait, Quelqu'un qui sait raconter des blagues, c'est quelqu'un qui en raconte souvent. Et c'est mm -hmm. exactement le même principe. Si en fait, tu, ton cerveau est une machine à, euh, à automatisme. Si tu veux savoir raconter des blagues, ben raconte-en et trompe-toi, trompe mais raconte tous les jours 2, 3, 4, 10 blagues. Mm -hmm. Et à un moment donné, elles vont venir les unes derrière les autres. Tu n'auras même plus à réfléchir. Tu les connais par cœur. Il y a une époque, il y a très... Très, très longtemps de ça, quand j'habitais en Hollande, pendant un an, j'ai été chauffeur de taxi. ouais j'ai fait oui ça aussi. Il ouais, sur... <rire> eh ben, y a des gens qui me réclamaient à la centrale parce que c'était le chauffeur de taxi qui racontait le plus de blagues tout le long. Et, et on me disait toujours, « Mais comment tu fais ?»« mais C'est parce que je les raconte tous les jours. » Donc, à un moment donné, ça paraît spontané. C'est mm -hmm. comme les champions sportifs, c'est comme on est aux Jeux olympiques, je dire, on a une médaille d'or. C'est de l'entraînement quotidien. Mm -hmm. Et la prise de parole, tu ne peux pas prétendre parler en public si déjà tu ne t'es pas exercé. Ce n'est pas possible. Ouais, ouais. Et on, est, on est 100% d'accord. Il y a Christine qui te pose une question. Dites-moi si je me trompe, ce qui me vient à l'esprit est la prise de parole en public doit tenir compte de la personne qui va la porter. La prise de parole en public doit tenir compte Je ne suis, euh, suis pas sûr de bien saisir Alors, la, si la question. Je sais sens, si moi, je sais l'essence, euh, je pense qu'on a tous des individualités. Il y a des gens qui ont peut-être des postures, des voix, des présences Peut-être qu'elle parle de présence naturelle. On va peut-être mm -hmm. évoquer le mot charisme. Il y a des mm -hmm. gens qui sont… Mais là, à nouveau, le charisme, c'est quelque chose qui se prépare aussi. Mm -hmm. Mais peut-être, peut je, je le comprends dans ce sens-là, il y a peut-être des gens qui sont plus aptes à parler que d'autres. C'est vrai que si je parle comme ça, ça peut être difficile de parler et c'est pas mon désavantage. <rire> bah, tu tu vas faire la voix de Bex Bunny. <rire> non, mais oui, je comprends. Euh... Euh, C'est cette histoire de, tu sais, bah, il y a du talent naturel, ou... mais le, le talent naturel, de la même manière. Euh... Oui, alors évidemment, le talent naturel existe. Par exemple, il y a très peu de chances que j'arrive à courir le 100 mètres en 9 secondes 59, comme Usain Bolt. Déjà parce que j'ai bientôt 46 ans. Et aussi parce que, bah, je... voilà, parce que je pense que même en m'entraînant en beaucoup, je n'y arriverai jamais. Parce qu'il y a des limites physiques. Ouais. Cependant, pour la prise de parole en public. Il y a rarement des limites physiques à la prise de parole en public, même si on a une voix un peu rigolote, un peu bizarre, mais ça, ça fait partie de nous, c'est notre caractère. Donc, je pense très sincèrement que tout le monde peut être bon en prise de parole en public pour peu qu'on soit motivé et qu'on bosse. On est motivé et on bosse, c'est la fameuse phrase de Jacques Brel, le talent, ça n'existe pas, le talent, c'est de ouais. la motivation et du travail. Ouais. Et, et, et pour peu qu'on soit motivé et qu'on bosse, on peut être bon en prise de parole en public, il n'y a pas de limite physique à ça. Et… Après, peut-être que ce qu'elle qu voulait dire aussi, Christine, c'était euh, euh, peut-être que sur un sujet donné, telle personne ne va pas prendre la parole en public de la même manière que telle autre personne parce que en fonction de la personnalité, merci Claire, c'est très gentil, une petite quarantaine, <rire> madame, euh, madame, madame Claire. Donc, là, voilà. <rire> et... et... Et oui, effectivement. Je prends l'exemple de Valérie Pécresse avec sa blague de Star Wars, qui était, oui. qui était pas mal en fait. Hein. Ça aurait pu marcher, sa blague de Star Wars. Elle est bien Wars, bien elle regardée. La blague est bien est écrite. Bien écrite quoi. Mais euh, peut-être que juste Valérie Pécresse, elle, euh, elle n'est pas la personne euh, pour faire une blague sur Star Wars. Parce, qu se dit pas, euh, parce que Valérie Pécresse et Star Wars, déjà, ça colle moyen, a priori. A priori <rire> et euh, Valérie Pécresse et humour, ça colle moyen, a priori. Donc, donc, elle a besoin de nous convaincre sur mmh. le fait qu'elle puisse faire une blague euh, sur Star Wars. Alors que, euh, que si, euh, euh, j'ai pas d'idée sur qui pourrait nous faire une blague sur Star Wars en disant, bah ouais, là, cette personne-là a complètement du sens. Si Gad Elmaleh vient nous faire une blague sur Star Wars, bah là, ça, ça passera. Mais bon, il l'aura piqué à Valérie Pécresse, du coup, mais il la racontera mieux. C'est un peu ça qu'il <rire> fait, Je <rire> crois que c'est ça son, son, <rire> son truc. Gad, si tu nous regardes, désolé. <rire> Thème. t'aime. Hein. À bientôt. Il <rire> en fait. euh, y a Claire qui, qui partage avec nous. Je, suis, je me suis confronté à mes textes en les enregistrant, de les refaire 50 fois. Je ne sentais pas que j'incarnais mon texte. Y mettre l'émotion, le vivre, et comme tu dis, Michel, le lâcher prise. Oui, mais, mais, mais c'est vraiment ça. Hein. Euh, c'est quand tu dis refaire 50 fois. Moi, j'apprends à mes élèves et à ceux que j'ai en stage, c'est en fait, quand tu viens sur scène, c'est pas la première fois que tu fais une conférence ou que tu fais un discours. En fait, ce serait peut-être la cinquantième voire la soixantième fois parce que tu l'as fait. Et je vais même plus loin. Quand on répète Répète avec le mouvement de la tête, imagine-toi, visualise-toi la scène devant toi, regarde les gens et même mentalement et puis même au niveau cérébral, entraîne-toi à parler devant le miroir mais comme si tu regardais les gens et, et même le mouvement devient un automatisme où tu vas apprendre à regarder les gens, sinon tu vas regarder tout droit aucune seule personne quoi. On n'imagine pas euh, apprendre à nager euh, sans piscine, c'est très compliqué parce que si tu apprends à nager sur une chaise en faisant ça et après on te met dans la piscine, tu te noies. Et c'est exactement <rire> ce que tu dis, c'est-à-dire que Travailler sa prise de parole, c'est se mettre debout, c'est faire face à un auditoire imaginaire et faire comme si on y était parce que euh, l'important, c'est de répéter dans les conditions les plus proches possibles des conditions réelles, donc si possible avec des gens, si possible dans la salle où on va le faire. Euh, voilà. Alors, Je ne sais pas, Claire, ce que toi, tu travailles. Finalement, euh, tu, as, tu as marqué autrice dans, dans, dans ton descriptif. Donc, je ne sais pas si tu travailles sur une conférence pour parler de ton métier d'autrice ou, ou pas. Un livre. Un livre. Un Livre, ben voilà, oui, je... peut-être euh, donc, euh, donc, ouais, répéter, répéter, mais répéter comment, comment, comment est-ce que tu répètes, clair, tu vois, c'est ça, ça aussi la question, est-ce que tu es ce que tu le fais bien, et euh, si tu as l'impression que tu incarnes pas, mais surtout, faut demander à quelqu'un d'autre, parce que c'est difficile aussi d'avoir du recul sur soi, de se dire, j'ai un filmer, se filmer, se filmer, se filmer. Et se filmer, c'est très, très bien. Parce que quand on filme dans les formations en prise de parole en public, d'ailleurs, les gens ne veulent pas. Des, enfin, veulent pas. Ils ont, ils ont un peu peur. Ah, ah bon, on va être filmé Ouais, ouais, bah, c'est marqué le programme. Et après, <rire> et après, ça fait rire. <rire> et ouais, et alors, après, bon, ils se font filmer. Ils oublient un peu la caméra parce qu'ils parlent à l'auditoire. Après, euh, ils disent Ah bon, on va se regarder. Bah oui, je ne vais pas filmer pour le regarder avec ma femme le soir et rigoler. C'est vraiment, vraiment. Bon, bah, on va se regarder alors. Alors, ils se, <rire> ils se regardent. Il y a des sujets qui se regardent comme ça Yeah. <rire> il y a ceux qui se regardent comme ça, genre euh, hyper objectif et puis ouais, il y a ouais, ceux qui se ouais, regardent comme ça. Euh, voilà, sans émotion qui s'analysent mais le, très souvent les gens se disent ah ouais mais en, en fait c'est mieux que ce que je pensais mais par contre ce que j'avais n'avais pas repéré c'est qu'effectivement sur trois minutes je dis 77 fois eux et il faut sûrement que je bosse dessus parce que je ne me rendais absolument pas compte donc c'est tellement, euh, tellement essentiel cette histoire de, de caméra pour, pour progresser euh. Et puis, pour s'habituer à son image aussi, hein, je crois qu'on avait échangé là-dessus sur les réseaux sociaux, Michel, au début, on n'aime pas trop son image. Et puis, quand on a fait comme toi ou moi plein plein de vidéos et qu'on fait son montage soi-même, on ne finit pas par avoir l'habitude de se voir et se dire « Bon, bah j'ai 46 ans bientôt, mais je fais que 41, alors tout va bien. » le choix. Tu sais, il y, y a beaucoup de, de corps de métier comme ça, où ils font usage de la visualisation avant d'aller sur scène. Tu prenais le bel exemple de la piscine. J'aime beaucoup cette allégorie-là, parce qu'effectivement, c'est pas parce que tu fais le mouvement sur une chaise que quand on jette dans la piscine, tu sais nager quoique je suis pas tout à fait sûr parce que je pense que si on t'apprend à faire des bons mouvements, tu auras déjà au moins ce réflexe là de le faire tu auras peut-être l'étonnement d'être jeté dans la piscine mais le mouvement tu l'auras parce que euh, je me en disant ça je me souviens par exemple d'avoir assisté à une répétition une répétition générale de parachutistes d'acrobatie Mmh. Eh bien, sais tu qu'ils le font sur terre, c'est-à-dire oui, qu'ils le, oui, oui. le font sur un chariot à roulettes sur le sol et ils roulent sur eh. le sol et toutes les figures, eh. ils le font sur le sol. Ils ne sont pas dans eh. l'air, mais eh. ils créent cet automatisme. Un pilote de Formule 1, un pilote de rallye, visualise le circuit, ils connaissent les circuits par cœur, ils ont la trajectoire, ils ont comme s'il y avait une ligne imaginaire. Et je pense que pour l'orateur, c'est exactement pareil, s'il se voit le zénith, et qu'ils se disent « punais, j'ai 7000 personnes devant moi, et ça, toute ma carrière en dépend, la France la en dépend, vive la France <rire> mais, là, mais moi, je commençais à y croire, et, et c'est, euh, je crois, euh, Claire qui disait que ça peut rendre un peu schizophrène, mais oui, on doit passer un petit peu par cette phase de, de schizophrénie, <rire> voilà, c'est ce que je pense. Et il euh, y a une très bonne question de Claire à nouveau, qui Claire adore participer, je te remercie, euh, convaincre, n'est-ce pas, manipuler l'auditoire J'adore cette question. Ah, c'est une question qu'on retrouve partout. Et, no, et je suis en train de lire le livre de Clément Viktorovitch sur la sur la rhétorique. Je ne sais pas si tu l'as lu, Michel, ou pas. Oui. C'est un livre qui je un un pas livre qu un, je un... pas tu, vu, non. Tu, tu, tu vas te le faire offrir pour ton anniversaire. Et, oui. euh, et il est intéressant. je suis en train de le lire. Il est intéressant parce que effectivement, il pose la question. Il pose la question de euh, parce que c'est ce qu'on le dit souvent. La rhétorique, euh, bah, c'est euh, convaincre son auditoire en utilisant euh, le. Voilà, en utilisant plein plein de manières de, de, manière de le faire. Et finalement, il y a les manières qui sont plus ou moins honnêtes de le faire. Il y a ce qu'on appelle des sophismes, c'est les moments où tu, fais, où tu fais de la fausse logique. Ou alors, c'est les moments où tu vas partir d'un cas particulier et puis, euh, et puis euh, on va en faire une généralité. Et donc ça, c'est une manière de convaincre euh, consciemment manipulatoire parce que je sais que je suis… Euh, en train de faire d'un cas de généralité alors que c'est pas la généralité parce que je sais que là je suis en train de faire un raisonnement à l'envers si je te dis euh, tous les chats sont mortels or Socrate est mortel donc Socrate est un chat absolument absolument là il y a un, une erreur de raisonnement qui est facile qui est facile à trouver donc si je fais ça pour te convaincre que Socrate est un chat tiens, ben ouais c'est vrai et bien là, là je suis dans la manipulation par contre je te dis tous les hommes sont mortels Or, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Là, il n'y a pas d'erreur de raisonnement, c'est logique, et je sais qu'il n'y a pas d'erreur de raisonnement. J'utilise un truc rhétorique pour te convaincre que Socrate est mortel, mais ce truc de rhétorique est juste, il est vrai et j'y crois. Et donc, donc là, ce n'est pas de la manipulation. La manipulation, c'est quand on, on arrive à faire faire à quelqu'un quelqu quelque chose qui est contre son intérêt et qu'il ne s'en rend pas compte. Là, ça devient de la manipulation. Donc, si on utilise la prise de parole, si on utilise la rhétorique, si on utilise tout ce qui a à notre disposition pour convaincre, sans euh, se dire « tiens, je vais faire faire à l'autre quelque chose qui n'est pas dans son intérêt », alors on n'est pas dans la manipulation. En, en marge de cette question, moi, j'ai toujours trois mots en tête. J'ai pouvoir d'influence, pouvoir de conviction et pouvoir de persuasion. Et dans tout cela, il y a la manipulation. Première question, quand on prend la parole, c'est pour être entendu si tu veux être entendu, il y a quand même quelque part quelque chose en toi qui a envie d'avoir raison. Même dans une conversation, même si tu dis que dans le débat, ben, tu as le droit de ne pas avoir raison. et Même Pascal, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais j'ai quand même raison. Mais voilà mais dans, dans, quand on discute, quand il y a un dialogue, même entre amis, en famille, on, on a tous envie d'être entendu. C'est déjà quelque part une forme de, de manipulation, en tout cas de, de pouvoir d'influence. Ensuite, euh, pour moi, je fais la, le distinguo, euh, et ça ce sont mes amis américains qui me l'ont appris, et je trouve ça très intéressant, la différence entre le pouvoir de conviction et de persuasion. Mm -hmm. La différence, elle réside en quoi C'est que le pouvoir de conviction va parler au rationnel, c'est-à-dire comme, comme tu viens de faire, « Socrate est un homme, tous les hommes, euh, voilà, je ne sais plus comment tu l'as dit, tous les hommes non, meurent, est mortel, Socrate, Socrate est un homme, Socrate est mortel. Voilà, » Donc ça, c'est faire preuve de pouvoir de conviction. Tu vas faire appel à la, euh, au, au, rationnel, au rationnel, à l'esprit à, à, voilà, à analytique. En revanche, le pouvoir de persuasion, c'est faire appel aux émotions, c'est-à-dire que tu vas persuader avec des émotions. Une publicité, aujourd'hui, fait, fait appel au pouvoir de persuasion, c'est-à-dire qu'on va te faire comprendre… Avec Au travers des émotions, tu vas sentir dans cette publicité que ce produit, il est fait pour toi. Et quand un conférencier, un directeur, n'importe un, un quel dirigeant prend la parole en public, c'est pour influencer son public, pour le persuader que son message va lui faire du bien et peut parfois peut-être même le convaincre que ce qu'il fait par persuasion est la vérité. Tu arrives encore à me suivre Ouais, complètement, on dirait du Vendard, mais c'est normal, vous êtes, vous êtes belge les gars, c'est comme ça Voilà, mais, mais moi je me trouve très intelligent en disant ça, tu vois. <rire> mais, euh, quand, non mais je vous... suis tellement d'accord avec toi. C'est vraiment arriver à faire la différence. Vraiment, euh, je sais que beaucoup de gens sont mal à l'aise par rapport à ça parce que je, je vois les dialogues et on me le dit souvent. Oui, mais c'est quand même faire preuve, euh, voilà, c'est de la manipuler et, et la manipulation fait peur. Sauf qu'il faut se réconcilier avec ce mot-là. Il y a plusieurs niveaux d'influence euh, et la manipulation est souvent vue sous son, euh, sous, sous son ombre, mais la manipulation peut être également très positive. Euh, quand vous faites coacher, quand vous allez, euh, c'est un psy, il va vous manipuler pour, pour que vous puissiez avoir les, les bonnes réponses, les bonnes questions, que vous posez les bonnes questions. Un conférencier va essayer de vous persuader, euh, va essayer de vous convaincre que son discours est puissant et, et tout ça s'est préparé. Faute de quoi, ben, euh, notre parole est vaine en fait. Mm -mm. Et moi, je dis souvent qu'on on prend la parole pour convaincre ou persuader et, et qu'on ne prend jamais la parole pour informer. Que celui qui me dit « ouais, mais moi je prends la parole juste pour informer euh, », ben, je lui dis mais, « mais en fait… » Si tu veux informer les gens de quelque chose, c'est bien parce que tu veux qu'ils prennent en compte cette information pour agir. Euh, si tu es euh, président de ton club de tennis et que tu prends la parole à l'Assemblée générale, tu dis « bon alors voilà, euh, euh, je vous informe qu'à partir de maintenant, euh, chaque personne devra organiser un événement dans les six prochains mois. » Ce n'est pas une information, c'est que tu essaies de persuader les gens de prendre en charge un événement parce qu'il y a que toi qui te l'étape depuis le début et que tu en as un peu à la cassette. Tu n'as plus le temps de travailler ton service. Donc, euh, on prend toujours la parole pour euh, convaincre ou persuader, j'aime bien cette distinction et on prend jamais la parole pour informer, sinon on envoie un email si on peut juste informer. <rire> Exactement, il y a euh, Sandrine qui nous dit, euh, tout ne dépend-il pas du sujet que l'on partage Je pense que ça rejoint ce que tu dis, c'est Mais... qu'effectivement tu peux être un dirigeant d'entreprise et partager quelque chose qui ne te plaît pas. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais répondre à Sandrine là-dessus euh, quand elle dit tout, je ne sais pas ce qu'elle veut dire tout, alors peut-être qu'elle reparle du sujet de la, de, con, de la conviction, de la persuasion oui, je... euh, et, et, pense, et de, la de la manipulation, et donc je reviens sur ce que je dis, euh, même si, si on prend la parole euh, sans se dire que je suis là pour euh, mettre les gens en action, pour les persuader, pour les convaincre, alors je vais, prendre, je, vais faire, je vais avoir une parole molle, je vais avoir une parole qui ne porte pas. Si je me dis, euh, ok, mais finalement si je leur dis ça, c'est pourquoi pourquoi est-ce que je leur dis ça bah, C'est parce que je veux qu'ils fassent ci, si, je veux qu'ils fassent ça. Alors là, on va avoir une, une parole qui va être dans la connexion, qui va être dans la synthèse, dans la rigueur, dans la passion. Une parole qui va porter, une parole qui va être d'ailleurs authentique. C'est pour ça que je te ai aussi cette question… Je me suis douté qu'on parlerait de ces sujets-là, hein, parce que ce sont des sujets qui reviennent systématiquement oui. quand on parle de, de prise de parole. Au début de notre entretien, euh, je, je te disais, quand tu fais des spectacles ou, ou des conférences, tu connais ton objectif, tu, ton message. À un moment donné, ben, quand tu parles en public, c'est qu'il y a un message à donner. Et si tu mm -hmm. penses le donner et juste vouloir informer, ben, tu n'auras pas euh, de puissance. Hervé nous dit impacter euh, positivement. Alors ça, c'est un mot qui peut faire irisser le poil de pas mal ouais, de nos amis. Ouais. Je sais que le mot impacter euh, irisse le poil de Thierry Watley, nos amis. Thierry, si tu nous regardes, et je ça suis assez d'accord, hein. bah, impacter est devenu euh, euh, très courant, mais oui, impacter ou influencer positivement, effectivement. Ouais. Euh, et il y a euh, Sandrine qui aime assez ta réponse. Voilà. Ah, bah, ok, ah, ça fait peut-être un 6,5 sur 10, pas mal. <rire> c'est pas, <rire> pas mal. Alors, dis-moi, euh, euh, dans cette préparation de notre, de notre rendez-vous, euh, tu m'avais suggéré de montrer une photo à nos auditeurs. Ah Donc, oui, c'est la photo d'Éric Zemmour, montrons-la. Ouais voilà, ça y est, elle est là, voilà, oh là. Cette photo, elle est intéressante parce que euh, c'était sa photo de déclaration de, de candidature. Oui. Et, euh, euh, tu l'as dit tout à l'heure, hein, Valérie Pécresse, elle, elle a envie certainement de ressembler au général de Gaulle et tout le monde se revendique en ce moment du général de Gaulle. Ah, de Gaulle par-ci, De Gaulle par-là. Il est mort il y a 50 ans, De Gaulle, euh, 52 ans, mais tout le monde se revendique du général de Gaulle. Ça. Et, et, et, et, et dans la mise en scène de Zemmour… Ça a vraiment été relevé par, euh, par beaucoup. Euh, cette mise en scène, cette image, elle ressemble vraiment à l'image de l'appel du 18 juin euh, par, par, par De Gaulle. C'est vrai, vraiment ça. Sauf que De Gaulle, il parlait à la radio, il n'était pas à l'image. Et On a pris une photo de lui pendant cet appel. Et donc, dans l'image la, dans la, dans de, de, de Zemmour, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a ce regard de biais qui fait que… Euh, pendant la plupart de cette intervention qui dure une dizaine de minutes, je crois, où il y a plein, pour le coup, d'effets euh, de persuasion avec des images hautement émotives, il passe beaucoup de temps à regarder sa feuille, à nous regarder de côté et à jamais nous regarder en face. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me dis, mais euh, à quel moment il a décidé qu'il allait pouvoir déclarer sa candidature sans regarder la France en face Pourquoi est-ce qu'il s'est dit c'était bien Est-ce que c'est juste l'image de… De Gaulle, qui s'est dit bah je vais faire pareil, je vais avoir la même image, même le micro, cette mise en scène avec le micro, ça ressemble à ça, la bibliothèque, tout ça. Absolument, en plus, Zemmour a une posture très très très très voûtée, donc ouais. il n'incarne pas la, la grandeur de Gaulle. Il faisait presque deux mètres, il n'incarne, pas ça. Donc euh, j'ai trouvé que ça c'était vraiment très raté euh, parce que il n'avait pas regardé la France et encore en dehors, encore une fois en dehors de toute considération politique, il avait décidé de déclarer sa candidature sans regarder la France en face, et pour moi, ça s'était raté. Ouais. Oui, c'est ce effectivement c est, c est le, le débat qui a eu lieu à, à ce sujet-là, hein, pourquoi il n'a pas regardé en face Moi, personnellement, quand j'ai vu ça, été, euh, euh, pour moi, ça a été une faute de goût. À nouveau, mmh. on est dans, dans, dans la volonté profonde de vouloir appeler les symboles de cette vieille France profonde des Trente Glorieuses, des années 50-60, de ce gaullisme, quelque part comme si euh, c -c cette politique d'il y a 50 ans nous manquait, je parle bien d'il y a 50 ans, donc ouais. même toi, même toi, tu pas né. <rire> C'est ça. <rire> Pour rappeler ton jeune âge, euh, même, même moi, je ne m'en souviens pas, mais… Euh, on va aller chercher l'émotionnel dans les souvenirs des Français, aller chercher cette grandeur en tout cas pour ces messages de, de, de droite, mais euh, il y a aussi toujours ces messages républicains de gauche, à nouveau on ne parle pas de politique, mais c'est juste pour montrer que parfois en, en, en, en essayant de chercher de la symbolique, on peut parfois se tromper, et pour moi, ouais. il s'est trompé, parce que si Charles de Gaulle a fait, effectivement, euh, il a pris cette posture-là, comme tu le dis, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de film, il n'y avait pas de caméra, il y a juste une photo de lui. Donc, il a dû, lui et ses conseillers, parce qu'il n'était pas seul, hein, ses conseillers ont dû imaginer le discours, sauf que Charles de Gaulle parlait à la radio. Bah oui. et, et que là, c'est de la vidéo. Et la grosse erreur qu'il a faite, c'est que 95% du temps, il ne nous regarde pas. Et ouais. ça ne marche pas. Ça ne il est avec pas, sa feuille dire. et comme ça, quoi. Et il, a beau, ouais, euh, <rire> et il a beau mettre la septième symphonie de Beethoven, qui, en l'occurrence, vient ajouter encore un peu plus d'émotionnel. Ah bah oui, mais... Parce que ça aussi, c'est symbolique, la septième de Beethoven est riche ah bah oui, c'est sûr. Donc, sûr. Euh, pour moi, c'est raté. Voilà, on a beau avoir des mais, symboles, mais euh... ils peuvent être ratés. Voilà, c'est qu'à un moment donné, ah tu vis au 21e siècle, à l'ère de la vidéo, tu regardes ton public. Quoi. Mais oui, mais. Bah donc, donc on en revient aussi à la question de.. Euh... Bah, ils ne sont pas très bien conseillés, ces gens-là. C'est quand, quand même étonnant que, que Valérie Pécresse ne soit pas très bien conseillée. Ou alors que le conseiller n'ait pas réussi à obtenir ce qu'il la conseillère obtenir ce qu'elle voulait, mais c'est étonnant, quoi. Franchement, franchement, je, je, je pense que ça doit te chatouiller à toi aussi, d'envoyer un courrier à tous ces gens. Écoutez, je viens. Juste, je viens, je vais t'aider voilà. à faire un discours et le deuxième, si tu réussis le premier, le deuxième, tu me payes grassement. <rire> mais, mais moi, je me souviens, euh, pour avoir le, le privilège d'avoir euh, participé à la, à la campagne d'un des petits candidats à la présidentielle… Alors, tu ne nous as pas dit le nom, tu as le droit de le dire ou pas euh, Oui, j'ai le droit de le dire. C'était Didier Tauzin, c'est un petit candidat. Euh, mais tu te rends compte que même en, avec euh, un petit candidat, les enjeux sont grands. Il y a une équipe de campagne, il y a un directeur de campagne, il y a des, des, des, des équipes stratégiques spécialistes en Russie, spécialistes aux États-Unis. Et donc, tous les jours, il y a des réunions, bras le bas de combat. Et ce que j'ai apprécié avec ce candidat, c'est qu'il écoutait euh, à la lettre ce que je lui disais et il hmm. me faisait confiance. Ah, et, oui. et cette confiance avait des résultats. C'est qu'on voit une évolution dans les vidéos qu'il faisait sur sa chaîne YouTube. Et c est, c est, c est, cette évolution était, était flagrante. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, j'ai eu ce privilège-là. C'était certes pas un grand candidat, mais j'ai quand même été baigné dans cette atmosphère de présidentielle parce qu'il ben, y avait la presse, il y avait la grande presse, la presse nationale. Donc, j'ai dû l'entraîner à parler aux journalistes, etc. Et ça a été pour moi un exercice extrêmement enrichissant. Et rien n'est plus, euh, plus plaisant que d'avoir euh, un client, un candidat qui applique à la lettre ce que tu demandes et surtout qui te fait confiance, hein, tu ouais. sais ce que ça donne, les, les, les clients qui te font confiance, ils font vraiment ah les là meilleurs là discours. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, et on le voit en formation, euh, en formation tout le temps, euh, les gens qui, qui, qui, qui décident et qui arrivent aussi, parce que des fois, il euh, y a des gens, ils ont, envie, ils ont envie de faire ce que tu leur proposes, mais tu n'as peut-être pas trouvé le bon chemin et, euh, et, donc, et donc ça ne marche pas, mais ceux pour lesquels ça marche, et la plupart du temps, ça marche parce qu'on trouve toujours le, le bon chemin et avec l'expérience, on trouve rapidement au final mais là c'est tellement gratifiant à la fois pour la personne et à la fois et à la fois pour nous que franchement c'est en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir même si ce candidat là n'est jamais arrivé au premier tour parce qu'il n'a pas eu ses 500 signatures, pas eu les signatures là, ah, en fait ce qui est frustrant c'est qu'il a eu près de 400 quand même ah, il voilà, ouais. y a rien de plus frustrant que ça d'avoir eu le sentiment d'avoir bâton dans les roues mais euh, c'est euh, une expérience que je te souhaite parce que c'est c'est une richesse incroyable euh, où tu vois aussi l'envers du décor et tu comprends d'autres choses de la grande politique, euh, mais j'ai trouvé ça très passionnant. Merci Pascal, on arrive malheureusement déjà euh, à aïe aïe fin, aïe fin aïe On s'est, on s'est beaucoup, beaucoup amusé. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu veux, que tu veux euh, nous soumettre Il y a, euh, pff, Ah là là, ben non, rien de particulier, ce que je veux vous dire. En fait, si, en fait, euh, ce que j'ai envie de, de soumettre à tout le monde, c'est… Euh, pour celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent et qui n'osent pas prendre la parole parce qu'ils se disent ça sera pas bien ou ce sera pas parfait ou je vais être mauvais ou je vais être ben, il faut commencer euh, pas forcément au top mais il faut commencer et à force de faire à force de faire on devient meilleur meilleur meilleur que ce soit en vidéo sur YouTube ou en prise de parole sur scène il faut oser il faut y aller parce que on a alors je vais employer le mot impact, désolé Thierry Vatlet Je vais employer le, le, le mot impact euh, À l'oral, quand on prend la parole et qu'on est bon dans sa prise de parole On a quand même un impact énorme Et cet impact, c'est tellement gratifiant On a le pouvoir de changer des choses Peut-être pas complètement le monde, mais de changer des choses enfin, Absolument. En profiter. Absolument On va passer à Anne qui va nous faire le résumé de ce qu'elle a compris ah. J'espère qu'on a été clair aussi bien toi que moi <rire> J'espère, on va Donc, voir Anne va nous faire ce résumé Ce que j'ai entendu ce soir me donne envie de vous emmener dans un beau voyage. La Saint-Valentin, c'est l'amour, l'amour des mots, les discours préparés, d'autres improvisés pour partager ses émotions avec l'élu de son cœur. Mais ces discours de l'amour sont-ils toujours à la hauteur de leurs sentiments et de leurs émotions Les mots appris par cœur, répétés, visualisés depuis des jours vont-ils être entendus mais comment faire Être congruent, est-ce le secret Mais oui, c'est ça La congruence des mots, du cœur, de l'esprit et du corps, doivent être unis pour le meilleur et pour le pire, pour éviter le divorce et la rupture douloureuse. À travers un alter ego de l'extrême, tu vas trouver le juste curseur et incarner le message que tu veux partager avec sincérité et authenticité le jour J. Tu vas regarder ton autre, bien ancré dans le sol. Ta parole, ton intention va guider tes gestes et tes mots vont appuyer cet ensemble qui devient parfait pour l'autre. Et ainsi le voyage de tes mots vont se guider dans l'âme de ton âme sœur. Tu savais ce que tu voulais lui dire et tes émotions ont alors effleuré sa douce peau pour lui donner les frissons du bonheur. Tu as été entendu. Avec ton pouvoir de conviction et de persuasion, quelle chance d'avoir osé souffler ton influence. Car aujourd'hui, vos cœurs sont remplis d'amour et de bonheur. Une dernière chose, rien ne sera parfait. C'est ton authenticité qui bouleversera le monde. N'incarne pas une autre personne que celle qui est en toi. Merci Anne. Oh. Quel, quel... Quelle merveilleuse chronique de fin. C'est toujours assez compliqué. Comment bon. tu fais comment tu fais pour arriver à capturer l'essence de ce qu'on dit J'écoute. J'écoute. Voilà. <rire> j'écoute j'écoute. Bien, bien écouté. Et, et c'est très joli euh, le, le parallèle avec la Saint-Valentin parce que c'est vrai que euh, si on se dit qu'on va à, face à un auditoire pour essayer de vivre un instant passion avec cet auditoire, mais euh, ben, on a déjà parcouru un beau, beau, beau chemin dans, dans, dans, dans, dans cette… Euh, exercice de la persuasion, de la conviction de tout, de tout ce qu'on veut. Donc, beau, beau, beau parallèle, bien trouvé. Merci, Anne. Merci. Merci à vous, surtout. Merci à toi, euh, cher Pascal. Merci pour ces beaux échanges. J'ai trouvé ça euh, extrêmement intéressant. Je savais qu'on allait s'amuser. C'est normal, on est tous les deux passionnés. Euh, je t'ai vu sur scène, je t'ai vu travailler. Je sais ce que tu veux. tu fais partie euh, pour moi de ces meilleurs euh, formateurs de prise de parole en public Hormis ma femme, bien entendu. Bien <rire> sûr, ça, ça va être ah ouais. ça ça C'est la Saint-Valentin, quand même. A, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à non, voir. Non, non, non, parce que c'est la Saint-Valentin, donc il faut quand même que je la mette <rire> un ça. peu en valeur. Hein. On a dit qu'on était gentils aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on est gentils. Même quand on se est... dispute, on est gentil. Voilà, on se dispute Non, jamais. Ah, voilà, c'est bien ce que je disais. Voilà, on rigole, on rigole, on rigole toujours très fort, voilà, c'est ouais. ça. Tu fais partie de ces gens qui, pour moi, sont immédiatement euh, compétent. Euh, merci encore d'avoir accepté cette invitation, Pascal. Ça me fait avec grand plaisir. plaisir. Mille merci de m'avoir euh, invité. C'était un, un, un super bon moment. On aurait pu faire cinq heures, je pense, sur ce oui. sujet-là et n'en épuiser qu'un quart. Euh, donc, euh, merci. Et, et, et Michel, euh, bah, je te retourne mille fois le, le, le compliment. Je suis tellement heureux de te connaître et de participer à, à tous ces événements avec toi. C'est tellement enrichissant. Donc, euh, donc, merci pour cette invitation. Mille fois merci. Merci beaucoup. Oui, tu veux parler Attends, là, tiens, regarde, tiens, tiens, tiens, tu peux parler là, regarde. Ah, elle veut lever la main. Je vais je faire… Oui, je lève le doigt, moi. <rire> je voulais faire une publicité demain, si vous voulez voir ah. Michel ailleurs… Ah oui, j'avais Mais on s'en fout, <rire> ailleurs ah. que en présentateur. Si vous voulez le voir souffrir pendant une heure et demie, je vous invite à venir demain. C'est vrai, ah. vrai. Demain, sur, sur euh, la chaîne d'Anne, sur ta chaîne et sur tes pages Facebook, euh, j'ai une surprise. Elle a organisé une émission… Qui s'appelle Le journal parlé avec un Z. Elle n'est pas que pour toi, l'émission. Hein. Tu es, es ah, l'invité enfin, demain. Il y en a d'autres. Hein. C'est la Saint-Valentin. Donc... Ah oui, c'est vrai. C'est que pour toi. Bon, enfin, demain, c'est peut-être la Saint-Albert. Hein. J'en sais rien. Hein. <rire> donc, euh, effectivement, demain, allez sur la chaîne d'Anne et sur, ta, sur sa page Facebook. Euh, c'est 21h30, c'est ça euh, voilà. Tu seras à l'heure Je n'ai pas le choix. <rire> voilà. eh ben, on y Les sera amis. alors. Hein. Je vous souhaite euh, une excellente soirée, une excellente semaine. La semaine prochaine, il n'y aura pas de talk-talk-show, c'est seulement la semaine d'après, oui. le 28 février. Oui, ah. la semaine prochaine, on se prend des congés. Hein, voilà. voilà, on ne peut pas tout faire. Est-ce euh... que vous allez skier un petit peu Oui, on l'a déjà fait, on l'a déjà fait. Euh... Ah. Mais là, on, on va Mais là, on va ailleurs, on va plus vers le nord. Hein. On pas. <rire> Bien, les amis, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à lundi prochain prochain, c'est-à-dire dans deux semaines. Et euh, voilà, que vous puissiez avoir de merveilleuses soirées journées, belles prises de parole. Merci Pascal et à très bientôt. Au revoir. Bye bye, à bientôt. Au revoir. Bye bye.